Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 13 juin et qui dit lundi dit culture bulle. J'espère que vous êtes bien installés après ce lundi ensoleillé qui succède à un week-end ensoleillé. D'ailleurs, j'espère que vous avez pu en profiter en famille ou entre amis et que ce début de semaine se passe bien. Comme d'habitude, en parlant de début de semaine, je vais vous demander de noter votre début de semaine, de semaine excusez-moi, avec une note sur 10. Euh, on va accueillir nos invités. Enfin, nos invités ils sont un peu à la maison, ils sont un peu chez eux même, et on n'a qu'un seul invité, on a les équipes de Dupuis qui sont avec nous, on va pouvoir les accueillir directement parce que j'ai envie de les voir, ils m'ont un peu manqué, est-ce qu'on peut les accueillir directement Doug s'il te plaît Bonsoir tout le monde Salut, Salut. Alice, comment tu vas Eh bien ça va, écoute, contente d'être dans cette ça dernière va. collégiale de la, de la saison 1 Yes, moi je suis, je suis très content euh, d'arriver, euh, de faire cette collégiale parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait en fait. Je ne sais ouais. pas quand date la dernière collégiale, on en a sauté une euh, parce qu'on a eu un, un petit tambourio euh, euh, de planning, mais je crois qu'il y en a pas eu le mois dernier. Mmh. Si, non Il me non, semble. <rire> non, ah, je on crois avait pas, non. mis du à la place. On avait mis une Dupuy à la place. Ça oh, te dit Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Okay. En tout cas, content de t'accueillir, Alix. Eloua, comment tu vas Ben bah Écoute, je, je pète la forme. Je pète la forme, Thierry. Je reviens de Lyon BD et euh, je n'ai pas du <rire> tout envie de dormir. Bah bah c'est cool, pour pas changer. On t'a souvent entre, entre deux mondes, mais euh, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Et Sébastien qui revient également euh, du Sud où l'a pris ben C'est Ouais ouais, j'ai pas non plus du tout envie de dormir parce que je me suis pas du tout levé à 4h30 pour prendre un train à 6h pour aller à Montpellier <rire> pour revenir dans la foulée euh, malgré des incendies sur les voies. Voilà. Mais je suis Juste, là pour vous. Vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe hey. incroyable, rien ne vous arrête et c'est ça qui c'est ça qui est, qui est magnifique. Voilà. On a notre invité aussi qui est parmi nous, vous le voyez, le petit bonhomme vert qui est un, il y a un être humain derrière lui, il s'appelle Vlashikito. Comment tu vas Vlashikito Est-ce qu'on va l'entendre Est-ce qu'on peut l'entendre est-ce que peut bouger Est-ce qu'il peut Just, dire quelque mais... chose il, ouais, il, ouais, ça, cas, il cas, elle a mis. Il a a l'air de manger quelque chose. Apparemment, il va bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander, euh, mes très chers hôtes, mes très chers hôtes, plutôt de noter votre début de semaine avec une note sur 10. Euh, dans le chat. J'ai pas vu passer les notes. Profitez-en également dans le chat pour noter votre début de semaine, votre lundi. Comment s'est passé votre lundi Moi, personnellement, je mettrai un petit 7 sur 10 aujourd'hui. Euh, J'avais envie, je voyais le soleil, mais je pouvais pas en profiter, donc ça a créé une petite frustration, vous savez. Je pense que c'est peu pareil pour vous. On commence par toi, Alix Oui, bah, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je mettrais un petit 6. La semaine commence doucement. J'aurais bien aimé manger au soleil à midi, mais je n'ai pas pu. Donc, euh, je laisse voir euh, ce que ça va donner ces prochains jours. <rire> ok, bah, on, a, on a en tout cas toutes les missions pour essayer de relever encore et d'atteindre une fois de plus le 10 sur 10. Sébastien, comment s'est passé ton lundi Écoute, bon, lundi, bah c'est compliqué. C'est-à-dire que si on parle d'un niveau de, sommet, de, de sommeil, c'est un petit 3. Hein. Franchement, mmh. voilà. Mais, mais j'ai passé une bonne, une bonne journée à Montpellier parce que les libraires avec qui j'étais étaient adorables, que tout s'est bien passé. que euh, Voilà, ça a été une bonne journée globalement. Donc, euh, allez, je vais mettre un 8. Oh. Un 8, c'est pas mal. C'est très bien. Parce qu'il y a un live aujourd'hui. quoi. Yes, ça tue. Et toi, Eloi? Écoute, euh, moi je vais pas te mentir, ma, ma journée c'est un solide euh, 10 là, en, en vrai, en vrai de vrai. Un solide 10 Donc, sur 10. Euh, sur 10 euh, ouais, ouais, ouais j'ai bouclé, euh, j'ai bouclé deux BAT urgents, euh, j'ai eu un rendez-vous de deux heures euh, trop bien avec un auteur pour Dupuis. Euh, enfin, il y, y a des jours comme ça où, voilà, le juridique bien. de Dupuis me répond, euh, oh, la voilà. compta aussi. Ah ouais, non non, mais je sais, je sais les gars. Je, euh, un peu... Même Alix, ça a dit, waouh, wow, voilà. ça veut dire que c'est un, un événement <rire> en soi. <rire> en tout cas, je, non, crois, que voilà. le premier 10 sur... je crois que c'est le premier 10 sur 10 de l'émission, je crois que c'est la... la première ah ouais, non, personne qui parfois, dit 10 sur 10 voilà. le lundi. Parfois voilà, mais même Seb lève la main tellement il est content, tu vois. Non, est je bon voudrais bon. juste que tu expliques en fait aux gens ce que c'est qu'un BAT. Quand yes, on utilise oui, du jargon pour l'expliquer. <rire> Effectivement, un BAT en fait c'est un bon attirer et euh, ça veut dire qu'on donne le go à l'imprimeur pour qu'ils puissent imprimer nos livres. Donc c'est la dernière des dernières des dernières étapes avant, euh, avant l'impression euh, chez l'imprimeur. Donc ça veut dire que mon travail est terminé, concrètement. <rire> Voilà. Bah ça, tu... ça, veut ça veut dire, dire, dire que, que si, si, fonds, si on trouve des fautes c'est à ah. dire que si on trouve encore des fautes dans le bouquin en librairie là c'est de ta faute à ce moment là et c'est aussi foutu donc quelque part je suis très ah. détendu avec ça <rire> Voilà, c'est que c'est trop et... tard et c'est pour ça que c'est important de, de mettre une fin voilà. non, mais c'était une bonne et journée et on a Enzo et on là, a Enzo qui en bon, me dit dans l'oreillette euh, qu'il qu qu ouais. n'arrive pas si on t'entend moi je viens de t'entendre je t'entends je t'entends ah, ah c'est bon, salut Attention chérie à, chérie. à ce que tu dis maintenant. Ah ouais, bah, ouais. bah super. Bon ça va Moi ça oui. va, euh, ouais eh oui, C'est vrai qu'il n'y a pas de nouveau dans le chat en fait. Ouais, il y a pas mal de nouveaux c'est bien, j'ai vu des notes passer. Vlachikito tu peux nous donner ta, la note de ton lundi, rapidement, après on s'attaque, après on discute un peu avec le chat. Oh, le lundi... Comment t'as euh, senti oh, ton tu lundi sais... Tu sais, le lundi, je le sens comme un dimanche hier. <rire> ça, c'est ma phrase, c'est pour ça qu'il insiste sur le tiers. C'est ma, ma réplique habituelle. Lundi, comme un dimanche. <rire> non, en tout cas, pas, euh, tu comptes. Note, je crois que je lui mettrais euh, ouais, un, petit, euh, un petit 10 comme Eloi pour être le deuxième oh. à, à le faire. Ah, c'est bah, incroyable. Quoi. Ça, c'est euh, la Wolf's oui, oui. Exactement, elle a l'air cool votre vie les gars de la Webtoon ouais, Factory. Vous êtes trop heureux, ça cache quelque chose. Exactement. Ah ouais. En tout cas, en tout cas, Chiquito qui est parmi nous, c'est un auteur justement de Webtoon Factory qui est qui est, qui est auteur justement de Magical Girl Riot qu'on va vous présenter tout à l'heure. Dans le chat, j'ai vu passer un 1, un 1 sur 10, ça m'a un peu intrigué, il faut que je retrouve ça. Ah, c'est qui dit 1 sur 10, nul. Euh, bon, bah, force à toi. Tu vas voir à la fin de Culture tourbillon, <rire> tu seras à 12 sur 10. C'est une autre histoire. Ah, non, ça aussi. Euh, à tester plus vu Covid, la pauvre. Ah, oh. bah, la pauvre. Oh, zut. 1 sur 10. on bon, espère que ça va bien remonter. <rire> Prends soin de toi. J'espère que ça va, ça va remonter rapidement et que tu vas pas trop sentir, justement, le, le Covid qui va, qui va glisser sur toi comme de l'eau, comme on dit dans mon coin. Euh, j'ai vu passer un 9 aussi. <rire> J'ai vu passer un 9 aussi quelque part, je sais plus qui a dit 9 sur 10 en tout cas. Mais en tout cas, à la fin de l'émission, l'objectif est toujours d'arriver à 10 sur 10. L'équipe est prête, je suis prêt, on va pouvoir enchaîner avec la première news de la soirée. Alors la news de la soirée qui est en fait une petite polémique du week-end qu'on a eu dans le monde du manga avec le patron, le grand boss du manga, Akira Toriyama, qui s'est exprimé au sujet du nouveau film « Dragon Ball Super Super Hero ». Alors, en substance, Akira Toriyama a déclaré euh, qu'il a nommé ce film « Super Hero euh, ». Vous, vous entendez, quand je dis « Dragon Ball Super Super Hero », il y a une répétition du mot « super ». Akira Toriyama a donc déclaré qu'il ne se souvenait plus que le dessin animé et le manga en cours s'appelaient « Dragon Ball Super ». Donc, il a appelé ah, le film « Super Hero ». C'est incroyable. Alors, la question qui se pose... Tout de suite après, c'est ce que Akira Toriyama a lâché l'affaire en fait et qui, qui, qui, que Dragon Ball, c'est plus son affaire. Qu'est-ce que tu penses Sébastien mais je pense que en fait nous on met trop d'enjeux sur Dragon Ball comme si notre vie en dépendait, alors que lui et notre vie en dépend. <rire> non mais tu vois, c'est-à-dire que lui il y a tellement de trucs au bout de dragon autour de Dragon Ball et lui contrairement à nous il relie pas tous les tous les quatre mois, il mate pas tous les épisodes tous les soirs en diffusion tu vois donc lui il est un peu en mode euh... Ouais, je sais plus trop. Les gens qui s'excitent, euh, moi je l'avais pas vu, hein, cette polémique, mais les gens qui s'excitent là-dessus, euh, j'aimerais vous rappeler qu'à un moment donné, euh, lors d'un interview il y, a, il y a longtemps, genre on lui avait dit c'est qui votre... Enfin, il y avait eu une discussion, quelqu'un lui avait dit, mais moi j'adore Tao Pai Pai. Et lui, il avait dit Tao Pai Pai, c'est qui Tu vois Et genre, euh, ouais. bon ben bah, voilà, ouais. tu vois, ça n'importe quel fan de Dragon Ball, euh, tu vois, a priori, il pète un câble. Mais c'est inévitable. Lui, il avance. En fait, et nous en tant que fans, on reste bloqué dans, tu vois, dans, dans l'ombre en fait. Tu vois, on est comme le, comme le moustique dans Jurassic Park. Tu vois. Ouais. Mais en fait, <rire> pas mal la ref. Incroyable la ref même. Ouais. Mais quand même, ouais. avoir une, avoir une, une, une série en cours dont tu ignores le nom, alors que c'est une œuvre qui est culte pour beaucoup Mais de monde. C'est que... c'est un produit dérivé. Lui, il supervise ça de loin. Il a ouais. Okay. Ouais, mais C'est quand, quand même vendu comme, euh, euh, comme si c'était euh, un peu lui qui, qui supervisait, mais de très très près. Il y a quand même un petit couac là-dedans. C'était eh oui, ouais, un coin, tweet ouais. que tu montrais juste avant, c'était un, un tweet de lui Non, non, en Et fait, fait c'était dans un article. Il a répondu ouais. à un journaliste. Il a ouais, donné cette anecdote-là, justement, où okay. il disait « oui, j'ai vu que un super-héros ». Je trouve ça génial d'arriver à un stade où, où plus personne te questionne où on se dit, ah oh là là, quel trait de génie alors que tu viens de faire une énorme boulette. <rire> Moi, je trouve ça <rire> <C 'est> incroyable. <rire> non, mais... Ouais, ça, ça... Vlachiko, Vlachikito, non, voix rouge, apparemment. Vlachikito <rire> qui ouais. voit rouge, qui est, non, qui est assez non, énervé. On t'écoute. Toriyama il s'en fiche, mais ça, c'est depuis longtemps, en fait. Ce qui m'énerve, c'est les fans. Ouais. Ils n'ont pas compris que le ah. gars n'est plus là. Ouais, Ils sont bêtes. Bête. Merci. <rire> Vlachiquito, Vla Vla le but, c'est qu'on... Ah, pardon, excusez-moi, bonsoir. Moi, je suis l'éditeur scripteur de Vlachiquito. <rire> euh, donc, Vlachiquito voulait dire ici qu'il adore euh, les fans de Dragon Ball et en général, devenez fans de Vla <rire> Vla Voilà. Oui, pardon, Vlachiquito, de c'est des... <rire> N'hésitez pas euh... à couper son micro en régie, s'il vous plaît, merci. Non, on a droit de s'exprimer, on a droit de s'exprimer comme on veut ici, en tout cas. Euh, moi, c'est une news qui m'a un peu surpris et euh, oui, moi, je suis un grand fan de Dragon Ball. Je... c'est comme, c'est quand même, il y a un gros côté de nostalgie, à tel point que je suis fan, c'est que je déteste Dragon Ball Super, mais que je lis les chapitres de Dragon Ball Super, que je... je lis même les tomes de Dragon Ball Super, je regarde les animes. Les fans de Dragon Ball, je suis un peu d'accord avec toi, Vlachikito, on est un peu jusqu'au bout avec, on est un peu dedans, on lâche pas l'affaire avec Dragon Ball, mais en vérité, je pense aujourd'hui que Dragon Ball Super n'est pas fait pour nous, et fait pour les générations ah plus jeunes. Ah oui, c'est fait pour les enfants, tout. Absolument absolument. Et du coup, on a un peu, a un peu euh, du mal à décrocher. En tout cas, le film sort. Vous, pouvez vous, faire, vous pourrez vous faire votre avis vous-même sur le film, en tout cas parce qu'il sort en France euh, courant été 2022, donc dans les deux, trois prochains mois. Je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas, vous pouvez nous partager votre avis une fois que vous l'aurez visionné. La deuxième news de la soirée, on va parler des 24 heures du monde. On parle des 24 heures du Mans, justement, parce qu'on a eu une émission, il y a quelques temps, avec, autour de Michel Vaillant, où on a accueilli, euh, on a quand lui, euh, Jean. Benjamin Beneteau euh, et Jean-Louis Daugé. Benjamin Beneteau et Jean-Louis Daugé, exactement. Où sont mes notes? Je les ai là, en plus. Jean-Louis Daugé et Benjamin Beneteau dans l'émission, donc, euh, et ils ont, ils sont donc rendus, euh, aux 24 heures du Mans, Caroline Vaillant, qui concourait. Bien sûr, Tout ils en ont fait profité fait. pour rencontrer les fans et justement pouvoir euh, effectuer une séance de dédicace. Alors, je voulais revenir dessus parce que c'est quand, quand même un événement en soi. C'est euh, exactement, c'est quand même un événement en soi qu'une bande dessinée arrive aussi loin. On en a parlé dans l'émission et aujourd'hui de revoir que que justement, l'écurie et la, les, les personnages de la bande dessinée et un vrai pilote, justement, ont participé aux 24 heures du monde. Moi, c'est quelque chose qui me scie. C'est tellement transversal que ça me scie littéralement. Et je pense que toutes les œuvres du monde rêvent euh, d'avoir des produits déri dérivés ou euh, un univers qui va aussi loin que ça. Comment ça s'est passé, Alix Tu as eu des retours euh, j'ai surtout vu euh, des photos, j'ai vu quelques messages, euh, tout le monde avait l'air euh, dans l'euphorie euh, de l'événement, donc euh, j'ai pas fait. encore vu euh, les retombées au, au calme, mais euh, ça avait l'air vraiment euh, très très chouette, surtout que, ben, Pog, le créateur de contenu sur YouTube euh, et fan d'automobile euh, qui partage sa passion auprès de sa communauté euh, tout le temps euh, et qui est euh, un peu à l'honneur de ce nouvel album, était là, il était au, au 24h du Mans 24 avec les auteurs. Il faisait, euh, il faisait des dédicaces, donc euh, comme tu dis, il y avait un vrai euh, <rire> clash de fiction-réalité qui, euh, qui était hyper chouette. Donc ouais, Alors, très bel événement. Alors, c'est pour, pour resituer un peu, pour rappuyer un peu sur l'événement, c'est vraiment, on parle d'une bande dessinée, euh, culte, bien sûr, qui est culte, qui a une voiture, donc une vaillante issue euh, de la bande dessinée. C'est pas une vaillante comme vous la voyez dans la bande dessinée, mais il y a une, une voiture nommée vaillante qui concourt aux 24 heures du Mans. Euh, c'est assez transversal. Euh, c'est comme si euh, dans Manchuria Opium Squad, on avait une vraie raffinerie du fil. <rire> oui alors, euh... <rire> ouais. alors Ouais Ouais mais non Ouais mais non voilà. bah, Parce qu'en fait en activité que... dérivée On savait plus trop quoi faire bon, On s'est lancé dans le business Pour les primes à achat mais, Les petits sachets On se dit que c'était facile à transporter Franchement, franchement on a édité, On a hésité bon. entre non, mais c'est ça, on a hésité entre le, le trafic d'opium et, tra et la traite des blanches. Et puis finalement, on s'est dit, bah allez, vas-y, go. quoi. Nickel. Parce que bon. Non, mais c'est affreux, normal. quoi. Mais. Euh, non, et ben, toi, euh, Eloi, si tu avais, <rire> si avais une œuvre. Un allez, imagine-nous, Eloi, une œuvre pour, un, pour une de tes séries chez Webtoon Factory. Imagine-nous euh, un produit dérivé qui viendrait nous toucher, nous, dans la vraie vie. Allez, t'as 10 ah secondes bah... pour nous. <rire> Si jamais je prends Magical Girl Riot, <rire> c'est une batte avec des clous dedans. Donc euh, voilà. je crois Parfait. que c'est ça Vlash. ou alors ou alors un bouquin qui te transforme en magical girl quand tu veux mais euh, où tu peux avoir des <rire> soucis. Donc je sais pas exactement bon. comment je vendrais ça encore. Je, ouais. en de... je réfléchis. Mais bah en tout en cas, c'est une cahier une, cahier news, une news ouais. assez cool euh, parce que on le voit à l'écran, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de fans qui ont pu avoir leur dédicace et euh, ça nous donne l'occasion de vous repréciser que euh, la bande dessinée Michel Vaillant donc Cannonball est disponible en librairie, allez-vous la procurer, allez okay. voir ça de plus près. On va pouvoir passer à la troisième news de ce soir, qui parle cette fois d'une œuvre Vega Dupuis, puisqu'on va parler de Tesla Note. On dit Tesla Note ou Tesla Noté Tesla Note. Alors, euh, comme à chaque fois que je te reprends Tesla Note. Vraiment, comme Desnotes, Tesla Note en fait. Tesla Note. Il n'y a pas de... Fin. Voilà, Tesla Il Note. Il n'y a pas de... Okay. Tesla Note. Ok, donc c'est Tesla Note. Et pour qu'on se rémémore encore plus, on va vous balancer le, le petit teaser qui dure une trentaine de secondes. A yeah. tout de suite. Alors, c'est toujours aussi impressionnant. Est-ce que tu as envie de, de faire le premier pitch de la soirée Sébastien <rire> euh, déjà, OK, mais j'avais pas déjà pitché, ça Oui, mais il y a des gens qui Alors, viennent euh, d'arriver dans l'émission, euh, il faut il faut leur remémorer les choses. Non, mais oui. Non, mais Tesla Note fastoche. Euh, allez hop, petit mot euh, qui date des années 90. <rire> Alors, euh, ça parle 10, en fait. Est gentil. Euh, <rire> oh, bah, dis donc, quand même. Donc, Tesla Note, on suit. Euh, en fait, donc, on part du principe que Nikola Tesla, le fameux inventeur euh, que tout le monde connaît au moins de nom, euh, a réalisé tout un tas d'inventions qui pourraient complètement changer la face du monde, mais il les a planquées dans un cristal en attendant que le monde soit suffisamment sage pour pouvoir les exploiter sans créer, sans causer sa perte. Et donc il y a une, un clan de ninjas qui les protège depuis toujours, et lorsqu'une organisation criminelle, une organisation d'espions, à but maléfique, va tenter de récupérer toutes ces inventions, et eh bien... Ce clan de ninja va être sollicité en la personne de Botan, la jeune fille que vous voyez, qui a l'air d'une d'une lycéenne euh, absolument normale, mais euh, qui est en fait une euh, patrie, passée maîtresse dans les techniques ninja. Et elle est associée à derrière vous voyez Kuruma, qui lui est un espion aguerri, vétéran, qui ne la prend pas au sérieux puisqu'il pense que c'est euh, une gamine et qui va vite comprendre que en fait. Euh, elle est bien plus compétente qu'il ne le croit. Et donc, c'est un manga qui est très stylé, en sept tomes de chez Kodansha. On est dans un shonen pur jus, bien action, comme vous avez pu le voir dans le trailer. On a un animé qui est disponible sur Crunchyroll, mais honnêtement, ne matez pas l'animé, il est nul. Je suis désolé, les copains de Crunchy, je ouais, vous kiffe, mais Il y a plein de trucs bien mieux à regarder sur votre plateforme que, que l'animé de Tesla Note. Enfin, si là, vous voulez mater un animé très bien sur, euh, sur Crunchyroll, allez mater l'animé de Kakushigoto et à la place, effectivement, euh, lisez le manga. Regarde, la note. Voilà. Ok. Alors, il y a Vlachikito qui a été rebaptisé par la régie Clashikito, ce qui lui va aussi bien, <rire> bien par rapport à, à, au propos tenu tout à l'heure sur sur Dragon Ball. Donc, bienvenue à toi, Clashikito. Et euh, Sébastien, tu tu tu tu, tu m'impressionnes moi parce que euh, moi, quand je lis, tu sais, j'ai des fiches de lecture et pour me rappeler exactement de tous les noms des personnages, on lit beaucoup, tu sais on voit beaucoup de choses. Et lorsque la lecture s'éloigne un peu, moi, j'ai tendance à oublier un peu les noms des personnages. Et tu m'impressionnes juste sur ça parce que je sais que tu lis beaucoup aussi et tout a l'air bien rangé euh, dans, dans ta tête, euh, contrairement à... Ta bibliothèque. Enfin bon. Ouais, voilà, j'allais dire. Ai du coup, par contre, je sais pas où est ma déclaration d'impôt, tu vois. Ouais, bah voilà, à chacun ses, ses priorités. Moi, j'aimerais bien aussi oublier où j'ai rangé ma déclaration d'impôt. En tout cas, je voulais parler de Tesla noté parce qu'il se passe un truc super cool sur le Twitter justement de Vega Dupuis qui euh, publie depuis quelques temps des. Euh, Pardon, mais... Pierre, il provoque, tu vois, tu, tu lui dis ouais, comment ouais, prononcer le nom et non, bam C'est la, et... <rire> <'est sa> <rire> si euh, la chaleur euh, latine, tu vois. Mais, mais mais il voilà, m'a demandé comment le prononcer, exactement. derrière, mal le prononcer. <rire> Non, ah c'est pour voir si vous suivez, c'est juste pour voir si vous suivez, c'est <rire> si vous... Vous très bien. Euh, Tesla note donc il y a des Tesla facts sur Twitter, sur le Twitter de Vega ouais. Dupuis qu'on voit à l'écran, où on vous donne des anecdotes euh, sur justement la série, ça vous permet justement d'en apprendre beaucoup sur euh, Nicolas Tesla, le vrai, et de faire le pont, on parlait tout à l'heure d'univers et de produits dérivés, et de faire le pont vers euh, la vraie série. Alors, euh, comment ça se passe Comment vous est venue cette idée-là et euh, il y en aura combien en tout Alors, il y aura 10 Tesla Facts, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Au final, j'ai dû en sélectionner 10. Et ça m'est venu comment Ça m'est venu quand j'ai commencé à réfléchir assez tôt l'année dernière, quand Stéphane m'a dit qu'on avait la, la série. Je me suis demandé... Qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu, justement, pour les réseaux sociaux Et je me suis dit que, justement, j'avais envie de capitaliser sur le, la, la notoriété un peu de Nikola Tesla, en tout cas, la popularité de Nikola Tesla, et le fait que moi, je suis un gros geek, et que du coup, j'avais envie de balancer des trucs sur Tesla. Et, euh, et l'idée, du coup, c'était à chaque fois de, de balancer un petit fait, euh, un peu soit historique, soit une remise en contexte. Euh, tout simplement euh, histoire de dire parce que en fait c'est comme sur Culture Bull. tu vois quand on en a parlé à la base j'avais dit euh, si on lance une si, si on lance une émission Twitch j'ai pas envie de faire une émission qui fait juste de la promo j'ai envie que les gens Bien ils apprennent un truc et bah, les Tesla facts c'est le même limper. principe en fait j'ai envie de mettre en avant le manga que les gens se disent ah tiens le manga il a l'air cool mais en même temps j'avais envie que même s'ils se disent bah, en vrai c'est pas ma cam j'aime pas le shonen ils se disent ah bah tiens je ne savais pas que Nicolas Tesla avait inventé euh, la bobine Tesla voilà et ben voilà en Parce tout cas moi ça ça, ça je regarde ouais, que le truc qui, bouge qui... De... <rire> <rire> Qui est, qui, est, qui est en feu Alors, en tout cas, euh, moi pour ma part j'en apprends beaucoup, enfin j'en apprends moi je kiffe ce genre de, on a parlé justement quand on a accueilli Nota Bene, etc. et même dans d'autres émissions j'aime vraiment, euh, lorsqu'on a des oeuvres culturelles qui nous amènent des choses en plus, qui nous amènent du savoir donc j'ai tenu à le souligner ici n'hésitez pas à suivre les réseaux sur les réseaux euh, Vega Dupuis que ce soit Vega Dupuis, que ce soit Dupuis, que ce soit Webtoon Factory pour pour pouvoir être au contact des oeuvres que vous propose ici et surtout Profiter de ce genre de petite anecdote qui nourrit l'œuvre en soi. La soirée avance ouais, bien. Et... Euh, je t'écoute. Ouais, du coup, j'en profite puisqu'on parle de ça juste pour préciser que, d'ailleurs, euh, en termes de contenu qui rapprend des choses, euh, Nota Bene euh, a balancé du coup la semaine dernière une super vidéo dont je mets le lien dans le chat, euh, qui parle de la Quel création incroyable. du Manchurio, le pays dans lequel se déroule Manchuria Opium Squad. Donc, n'hésitez pas à aller à aller la mater. Ils sont, Il est déjà à 420 000 vues et euh, je suis sûr qu'avec vous, on va pouvoir vues. atteindre encore des sommets. Voilà, une voilà. vidéo Donc, hyper Yes. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo et aussi à regarder le replay de l'émission qu'on a fait justement avec euh, Nota Bene et les autres replays. Soyons fous, lâchez-vous, regardez les replays qui sont disponibles sur YouTube depuis un bon mois maintenant, trois semaines, un mois. Et euh, donc, profitez-en. Et... Je disais donc que l'émission avance très très bien. On va pouvoir faire un peu plus connaissance avec Vlachikito qui est parmi nous. Euh, je vais te poser <rire> quelques questions. Est-ce que tu es bien avec nous, Vlachikito Est-ce que tu m'entends Est-ce qu'on t'entend Est-ce qu'on t'entend toi surtout euh, bah, je, je pense qu'on m'entend. Ouais. Oui. On t'entend. Ok, nickel. Et vous savez quoi On a trois concours à faire. Avant de te poser quelques questions, on va en lancer le premier concours. On parlait de Tesla note et non Tesla noté tout de suite. Donc je vais vous proposer de gagner. Un tome, le tome 1 de Tesla Note. Euh, tout simplement, on comme mot de passe, on va mettre Tesla, tout simplement. Qu'est-ce que tu en euh, penses, euh, Sébastien? On Let's gagne go. un bah manga, ouais, pas une voiture, pour rappel. Ouais, ouais. Bon, moral. Ah on n'a pas fait le, concours et le manga 15 jours. Voilà, et le manga est mort dans 15, 15 jours. jours hein, donc, euh, voilà. ouais. Bien sûr. Et euh, on n'a donc pas parlé volontairement. On n'a donc volontairement pas mis de voiture à gagner, comme l'a dit Alix, parce que c'est un peu au-dessus de nos moyens. Alors, est-ce qu'en région, on est prêt à balancer le concours Est-ce que dans le chat, vous êtes prêt Chauffez les claviers, claviers excusez-moi. Vous êtes chaud Est-ce que vous êtes chaud <rire> Moi, je suis chaud. Hein. Et c'est parti. Alors, vous tapez dans le chat très facilement, point d'exclamation, Tesla, c'est parti. Celui qui gagne, euh, envoie, envoie-moi un MP. Celui qui gagne, il gagne une... il gagne pas la Tesla, il gagne un bouquin Tesla Note, bien sûr. <rire> envoie-moi un MP, pourquoi, celui pourquoi qui gagne. Blach, il mais pourquoi Tu pas... sais que c'est pas toi qui envoie le. Vlash, pendant deux semaines, il va dessiner Tesla Note. En fait, il, il... il a confondu. Vlash, c'était pas un pitch je... que je te donnais, est... là. Quoi ah, je vois que Dead, ah, Slug, il a il a je trompé, Dead Slug, il a mis à l'envers, il s'est trompé. Dead Il l'a mis à l'envers, il s'est trompé. Ah, il ouais. y a des choses qui arrivent, Il ah, ah, ah, des, des choses, choses qui arrivent, arrivent Alors, on va, on va ah, vous voilà. laisser encore euh, quelques, quelques secondes pour, euh, pour euh, les terre, pour taper Tesla. Et on va pouvoir tirer un gagnant dans 3, 2, 1. Ce suspense. Et let's go On a un Toyota, Spassky qu Hero, qui est là, d'où on t'embrasse. Alors, le gagnant est Horos777. Oh Bravo à toi, tu fais... <rire> Qu'est-ce qui se passe Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu qui se passe C'est l'omnibus. C'est qui même -ce pas. C'est où C'est qui J'ai Horos. En tout cas, Horos, tu oh mon a, micro qui s'est décolle une Blanche nouvelle vidéo. fois. Je... Ah mais, non, mais Blanche, Il est mort. Blanche, il est. <rire> oui, alors il faut savoir que de, <rire> de temps en temps, de temps en temps, Blanche dans nos coups de fil, il me fait ça aussi. Donc ce qui fait que euh, c'est pour... Non mais c'est parce, parce que là il mais non, mais c'est parce que là, il se déconnecte pour se connecter avec le compte de Horos pour pouvoir donner les coordonnées. Il ne peut pas tout faire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il rigole. C'est que c'est lui, Horos. C'est lui, Oui, je pense que c'est lui. Oh là là. Je pense que c'est lui. Alors après, Alix, Thierry et Sébastien, comment Alors, je ne vous avais pas prévenu sur le côté un peu... Un peu trop lié, mais c'est bien, on le découvre un peu loufoque on de Vlash, ouais, ouais, je j'ai que je vous gardais la surprise. Vlash, c'est le parmi nous ou pas Oui, on t'entend, ouais. ouais. Ouais, non, ah, en gros, c'est euh, un pote. C'est pour ça que ça me fait rire. Ah, bah tu vois, on s'était imaginé ouais, une meilleure histoire. Non, mais ouais, c'est ouais, rire parce que, euh, parce que je le connais. Trop bien, bah c'est cool. Pour Il n'y a pas grand-chose de drôle, en vrai. La vérité, c'est que c'est pas très drôle, c'est que ça m'a fait rire. <rire>, rire. Pardon, pardon, moi, <rire> Écoute, euh, écoute, euh, voilà. En tout cas, c'est pas lui. Franchement, c'était point <rire> Malaise, en tout cas, là. félicitations ouais, à, à toi, Horos, tu peux d'ores et déjà envoyer tes coordonnées euh, justement sur le compte Dupuis Direct qui s'affiche dans, dans le chat et Sébastien t'enverra un joli exemplaire de Tesla Note. Alors, Vlachikito, <rire> on va pouvoir te poser quelques questions pour euh, faire ah, connaissance avec toi, pour faire plus ample connaissance avec toi. Est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît Oui, je peux. Je m'appelle Vlachikito sur les réseaux sociaux, mais mon vrai prénom est Enzo. Et euh, je suis auteur de webtoon chez Webtoon Factory pour l'instant. Ah enfin euh, oui, quoi je... pour l'instant <rire> Ah, t'as as des projets. Sébastien eh ben ouais, note, il a dit pour l'instant. J'ai pas, pas, pas de vu, projet ouais. à part celui de fonder une famille avec euh, avec moi même. elle. Sébastien, j'ai entendu ta pensée. Ouais, Enzo, je t'appelle après hein. <rire> Oula, bon ben bah, <rire> cas... je vais me déconnecter un peu plus tôt, je sais pas. <rire> en tout cas, on, on aime ton, ton humour et ton côté loufoque, comme l'a dit Eloi, qu'on découvre tout de suite. Euh, tu es dans le webtoon, donc comment tu, tu, tu, tu connaissais déjà euh, ce format-là avant d'être avant auteur du su ou euh, c'est euh, venu en même temps que le projet euh, Pas du tout. Genre, j'étais euh, en train de fa... je faisais du pixel art à l'époque et euh, jamais pas. Et après, euh, Eloi, il a dit ouais, le dessin il est pas mal là. Je fais Ouais. C'est moi qui, qui l'ai fait. Puis après, il m'a dit, on fait une BD. Et ensuite, ça, ça s'est mal passé. Parce qu'Edouard, il ne m'a pas parlé pendant longtemps. J'ai cru, waouh J'ai cru qu'il m'avait oublié, en fait. Vrai, en fait. Six <rire> mois plus tard, je, il, il, il, il me voit et il m'envoie un message en me disant, « Ouais, t'en es où sur la BD ?» Je fais, « Bah, frérot. » en fait. Mais t'es le pire mec, Eloi. <rire> Eloi, <rire> <rire> <rire> mon... Bah là <rire> Tu <rire> mérites pas tes <rire> auteurs, <rire> Il y a, y a -Hero qui dit, euh, tiens, un challenger dans les pitch, je me laisserai pas faire. Non, non, je t'avais pas oublié la Chiquito. Droit de réponse, droit de réponse, ça s'appelle. Il parle. C'est juste, euh, juste que, voilà, le temps, il est passé vite. <rire> et, et du coup, et tu bon, connaissais du le coup, web bon, pas du avant bah ben non, en fait, je tu connaissais, connais mais sans connaître. j'avais vu des, ouais. des BD qui ressemblent à des Webtoons, mais je savais pas que ça s'appelait Webtoon. C'était pas moi démocratiser de ouf. Du coup, quand euh, il m'a proposé, je me suis renseigné. J'ai fait, bois pourquoi pas Et puis, euh, j'ai commencé à en lire. Je commençais à m'intéresser. Puis après, j'ai arrêté. Enfin, voilà. Parce que ça t'a pas plu. Et... <rire> <rire> on, va, on va pas parler de ce ici, je pense. Je, je, sais okay. pas où, je, je sais pas où tu vas là. Je, je, le, le but c'est que les gens. C'est hyper glissant! C'est. Waouh! Wow. Voilà, non, non j'avais pas compris. Bon sang! Bon non, en fait, non, en fait, le Webtoon c'est trop bien. Il y, a... Il y en a qui sont trop bien sur euh, toutes les plateformes. Mais, mais pas non, Webtoon, Webtoon Factory! <rire> Surtout sur Webtoon Factory! On va... Je vais peut-être ouvrir ouais. une entreprise de média coaching, ça me fait penser. Bref! Euh. <rire> Tu es, donc tu es euh, auteur d'un titre qui s'appelle Magical Girl Riot sur Webtoon Factory. Eloi, peux-tu nous le pitcher, ou Vlashikito, tiens, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de quoi ça parle? Bah Vlash, bah... tu veux raconter? On peut même ouais, avoir une ouais, hein, le... l'écran. Euh, moi, moi je préfère que tu racontes parce que après euh, je vais devoir me faire un média coacher. Mais non, mais non. Et tu tu m'interromps quand je raconte parce que je sais pas très bien le raconter. En plus, je l'ai relu en entier ce week-end là, donc euh, donc je est risque de raconter. Éditorial en, en même temps. Ouais, Ouf, tu Allez, sais, euh, moi je suis un type qui répond pas aux mails avant tout, hein. Je crois, euh, c'est vraiment ça mon rôle dans le. Oui, il je répondu à tous mes mails, je précise. <rire> c'est vrai. C est c est des, si, si, après, vrai, vrai. une fois passé les six premiers mois, je réponds à tous les mails. C'est, je suis juste Allez, très là. long. Euh, donc, en fait, Magical Girl Riot, euh, on est dans la, dans la, dans une favela inventée, euh, par, par Enzo, qui est la favela d'Edenopolis. On va suivre Béatrice, que vous voyez à l'écran, qui est, euh, une petite frappe, euh, voilà, qui survit, qui, qui survit comme elle peut dans cette favela où, euh, où la pauvreté règne. Et elle va débarquer en tôle, un peu larguée par, euh, on comprend pas trop pourquoi, mais en gros, elle s'est fait arnaquer par le, par le boss de son quartier. Et elle va tomber sur un Necronomicon qui va lui donner des super pouvoirs, des pouvoirs de Magical Girl et un familier que vous voyez également à l'écran qui s'appelle Bonbon, euh, Bonbon le Lapin. Et ensemble, ils vont devoir répondre à une invasion de monstres euh, étranges qui va débarquer dans cette favela et peut-être se confronter à d'autres Magical Girls euh, dans cette ville où le désespoir règne. Mais sinon, c'est blindé d'humour. Ouais, je pense ouais, que c'est ouais, bien ouais. résumé, j'aurais pas fait mieux. Ah, merci. <rire> en tout cas, euh, merci à c'est effectivement blindé d'humour. On, on se doute un peu avec justement le, le sens de l'humour exacerbé de, de Vlachikito que ça doit forcément dépeindre sur l'œuvre. Et c'est pour votre, ça va être pour votre plus, plus grand plaisir. Je vous conseille d'aller faire un tour sur Webtoon Factory et de lire les premiers chapitres, qui, les premiers chapitres, les premiers épisodes qui sont gratuits sur l'application ou sur le site internet. Et ensuite euh, de continuer si le cœur vous en dit. En tout cas. Euh, moi, je suis très content de t'avoir, Vlachikito. Tu m'intrigues un peu parce que justement, ouais. sur les réseaux sociaux ou même ce soir euh, dans l'émission, euh, tu ne montres pas ton visage. Euh, Est-ce que déjà cette tête verte a une signification Est-ce que tu l'as choisi pour une raison ou c'est simplement parce que tu, tu détestes te montrer En fait, j'ai arrêté de montrer mon visage il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mais je le faisais avant. Il n'y a, a pas de signification particulière, c'est juste que. Euh... J'ai trop la flemme de montrer qui je suis. C'est bon, ça ne ça, ça sert pas à grand-chose. D'accord. Yes. <rire> autant autant <rire> montrer euh, ce que je fais pour l'instant. Après, peut-être plus tard, si je veux devenir une personnalité, je me remontrerai. Mais, mais bon, en tant qu'auteur, ce qui est censé primer, c'est pas le nom sur la couverture, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du livre ou du téléphone. Yes. Enfin, je crois. Et donc, hein. du coup, tu, tu préfères ah, mettre ça, en avant... Ça. <rire> tu, mets, tu mets donc en avant tu préfères que les gens, te, que le public te découvre à travers ton travail ce, ce que je peux comprendre euh, et que, et qu'après ils te découvrent une fois c'est un challenge ou c'est juste un truc comme ça et, et, et un principe non non c'est pas, pas un challenge c'est que là, là aujourd'hui je pense euh, plus, plus, plus que jamais j'ai besoin de m'améliorer dans mon art plus que dans ma, dans ma façon de communiquer et il euh, y a beaucoup d'artistes qui sont dans, dans ce bail-là aussi. Avant de devenir connus euh, per enfin, publiquement, ils font déjà des bonnes œuvres. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse d'abord de faire, euh, plutôt que de, euh, de, de, de de de communiquer à balle, et puis après peut-être stagner, comme euh, j'ai pu le voir sans, chez certaines personnes dont, que je ne citerai pas, sous peine de me faire euh, « cancel », comme oui. disent... Euh, les, les imbéciles sur Twitter. Enfin, les gens n'ont pas très... Oula, les gens sur Twitter, quoi. Ah, Enzo Oui. Yes. On va avoir des problèmes encore. On va se faire ban. En, en, en, en tout cas, sur, euh, même sur, euh, sur le site de Webtoon Factory, tu as une bio assez drôle euh, que je vais me permettre ah ouais. de lire... Euh, l'écran. Bonjour, je suis Vlachiquito. À la base, je viens du 9-3. Il m'a donc paru logique de faire une BD où les gens s'insultent dans un univers dichotomique euh, de son genre prédéfini. J'aime aussi utiliser des mots compliqués pour faire crary. Je suis intelligent. J'ai un QI de 130. Bonne lecture. Si ça, c'est pas de oh, l'audio, ça le 830, je suis pas sûr parce que euh, je l'ai fait sur un test euh, qui, est, qui est pas fiable à 50 euh, points près. Donc, normalement, ça veut dire j'ai 180 de QI. Euh, à ah. <rire> en, fait, en tout cas, on s'en doutait un peu. En tout cas... En tout cas, tu as un régal euh, en live. J'aime beaucoup ton sens de l'humour. Si vous voulez le découvrir, euh, dirigez-vous tout de suite sur vos téléphones ou vos ordinateurs portables et allez télécharger l'application Webtoon Factory et lisez euh, Magical Girl Riot. Euh, on va pouvoir continuer l'émission maintenant qu'on te connaît un peu mieux. Vlachikito. Euh, tu as un dessin. Euh, je pense que tu vas nous faire un petit dessin ce soir. On est dans une émission où justement, on va parler de toutes les œuvres qu'on a euh, chez Dupuis chez euh, Webtoon Factory et chez Vega Dupuis, pour le coup. Et on s'était dit que ça pouvait être sympa que tu choisisses euh, un personnage euh, d'une œuvre et que tu la dessines dans le style euh, d'une des maisons, c'est-à-dire euh, prendre un personnage de BD et la dessiner en manga ou prendre un personnage de Webtoon et la dessiner en BD ou vice-versa. Est-ce que tu es partant euh, Ouais, ouais, je suis partant. C'est pas du tout... Euh... Oh, oui. Ouf. Allez, go, go, on le fait on le fait, moi je suis chaud. Tu fais ça super vite plus, je crois. Euh, en plus, -tu... Euh... alors, qu'est-ce que tu as choisi comme personnage Qu'est-ce que tu vas nous dessiner alors... ah, Tu viens de me poser la question, laisse-moi réfléchir euh, parce que c'est pas mmh. du tout prévu. Ah, et si jamais je faisais pas Luca <rire> Ouais, Luca, t'as suivi mon gars. Luca, c'est. En plus, c'est une BD que j'adore. C'est un gars il fait du football, il est un fantôme qui l'aide. Et euh, Blackjack de Team Phoenix. Oh, à Team Phoenix, alors là, les gars, si jamais vous aimez Tezuka et le manga, c'est un must-read, là, je vous le dis. Hein. C'est tout ah, l'univers bon, de Tezuka dans une seule BD. Putain, c'est un... abusé. Non, c'est abusé de ouf. Allez-y, faut y aller. Donc, du coup, tu vas, dé... tu vas dessiner Luca et Blackjack, mais en quel style Ah ouais, euh... mm -hmm. je crois que Blackjack, euh, sera... webtoon. Luca, ça sera en manga ou en webtoon Ouais, ouais, c'est ça. Et Blackjack en en Webtoon. Et le studio, les non. gars. Hein. Je pense qu'on est prêt <rire> ouais, pour le ça. festival de Cannes, nous. Est... On est prêt pour le... C'est ouais. vraiment... Attends, ah mais tiens, on peut voir. On peut voir en même... Je est en train de s'endormir à la caméra, comme ça. Oh oui, non, non, non. Tu, peux même même voir, tu peux même voir ce que je fais... Enfin, voilà. grâce au partage d'écran, tu peux même voir ce que je fais, euh, Thierry. Du coup, partageons, partageons. Allez. Je partage maintenant parce qu'en en fait j'ai, enfin j'ai, c'est comme si, il enfin, y, y a le destin qui fait que j'ai déjà commencé. Je ne sais pas si c'est normal. Est-ce bah, que je dois bah, montrer bah, ce que bah, j'ai ouais. déjà fait. Je pense ah, que là ils sont pas du bleu chat. Je, ouais, je pense <rire> que le chat <rire> est. Le chat oh, a voilà, on est jour, jour, des... ouais. on, a... on a, vraiment bien fait semblant. <rire> Alors voilà ça c'est, c'est ah, yes. Black Jack euh, de, euh, de la BD euh, Black Jack qui parle de. Ça, ça parle d'un médecin euh, frankensteinesque qui, euh, qui a des enfin, Il n'a pas le pouvoir, mais il est trop fort, il peut tout réussir. Du coup, ben, c'est Blackjack, il est un personnage culte de, du manga, hein, pour de vrai. T'as déjà lu Blackjack ah, pour, pour ça, je choisi, d'ailleurs. Pardon Je demandais si t'avais lu Blackjack. J'ai lu Blackjack Black jusqu'au. E, <rire> t... Non, non, c'est vrai, c'est vrai, j'ai dû lire jusqu'au chan... tome 13 dans mes souvenirs. <rire> c'est vrai, c'est pas une vanne, pour de vrai, c'est vrai. Il y en a 20, je le connais. <rire> Donc là, euh, c'est Luca, mais... Euh... Yeah. Bah ouais. En version manga, du coup. <rire> Ouais, c'est ça. Mais Et Luca... là, il euh, y a mon personnage en version... Euh, pas, pas, pas mon style, du coup. Je crois que c'est le style franco C'est Tellement aussi. drôle de l'avoir en... Oui, en... en pas webtoon. De fait, bah, <rire> bah, bah, voilà. Il y a, ça, y, a côté... y a un petit côté nombril. Ah bah Ouais, bah être ouais, ouais. je sais pas, j'ai... <rire> Ouais, t'es d'accord C'est les grandes jambes, euh, je sais pas, il y, y a un truc quoi. Ouais, mais ah il oui, ouais, y a pas euh, ça, mais plus euh, moderne, euh, j'aime bien. En, en tout cas, tu es, assez, tu es assez bon dans les trois styles. Euh, ton, ton style de prédilection, c'est quoi Alors c'est du manga ou du webtoon ou de la bande dessinée Qu'est-ce que tu préfères bah, faire trouve, Pour être honnête, je trouve que c'est trop bizarre de qualifier les styles par, euh, par euh, format. Genre. Le, le webtoon par ouais, format. Enfin, Webtoon, manga et BD, je trouve que c'est plus un format qu'un style, mais si on veut parler euh, bon, les manga, on va parler du style euh, d'Okiwani, euh, on va dire euh, style yes. japonisant quand on, quand on parle sur BFM TV, c'est ça que je vais faire. Oui, oui. Enfin, on va faire enfin, en général, yes. je vais aller essayer de faire un truc euh, qui ressemble à, au studio Trigger euh, et aux influences que j'ai euh, de la, de la jap... Jap culture, ça se dit ça Culture japonaise Ouais, tu vois, la oui. culture jap. Ouais. Le style manga, du coup, tu fais de l'animation. La ja... Pardon, <rire> j'ai un style. Moi, j'aime bien fais le de Trigger. Tu... Oui, mais du coup, voilà, quand tu fais un style manga, tu, tu fais pas du manga, tu fais de l'animé. Bah, on peut même, eh bah voilà, bah, si tu veux, on peut dire, je fais de l'animé euh, euh, tant, euh, tant qu'on y fait, est. Je fais, est... <rire> <Okay>. <rire> je fais du Sword Art Online aussi. Je fais du tatouage. <rire> non, mais en tout, pour en de tout vrai, cas, c'est ouais, juste euh, voilà. la définition de. Euh... On va te laisser continuer, on va te laisser continuer euh, les dessins. Euh, durant l'émission, on, on reviendra vers toi pour voir l'évolution au fur et à mesure et, et, et, et voir ce que ça va donner à la fin surtout. On va pouvoir continuer l'émission et passer à la catégorie suivante. Justement, on a décidé justement pour cette collégiale de parler. Euh, entre les services de chez Dupuis et de euh, nos trois invités, nos trois autres plutôt qui sont Alix, Sébastien et Eloi, vont euh, désigner une œuvre euh, de leurs collègues qu'ils aimeraient, euh, qu'ils qu aiment euh, dans, les, dans les divisions. Je m'emmène un peu les pinceaux, mais vous m'avez compris. En gros, euh, vous allez devoir choisir une œuvre que vous admirez chez vos voisins et que vous aurez aimé euh, sur laquelle vous aurez aimé travailler. Est-ce que vous êtes partant, les amis? Oui, ouais, ouais, ouais, moi je suis chaud. Let's go allez, On allez. va commencer avec toi, Alix. Quelle œuvre as-tu choisie Alors, moi, j'ai choisi Coven. J'ai choisi un webtoon. Ouais. Euh, du coup, pourquoi Coven Alors, déjà, je ne l'ai pas fini. Donc, on ne me spoil pas en me disant « Ah ouais, c'est vrai, toi aussi, tu as <rire> aimé ce passage. » Je ne l'ai pas fini, j'en suis à la moitié. Donc, ne nous emballons pas. Mais euh, cette première moitié, j'aime beaucoup. Euh, déjà parce que, alors, ce logo juste il est génial je trouve, il est hyper immersif et, euh, et d'ailleurs petit chapeau au passage parce que je trouve qu'il y a beaucoup de logos euh, de webtoon qui sont vraiment très travaillés et qui donnent très envie ah, de découvrir merci. la série, c'est pas toujours quelque chose qu'on a en BD étonnamment euh, je pense que le fait d'avoir une couverture donne un peu moins de pression sur les logos euh... Et c'est dommage. Donc voilà. Déjà, petit chapeau sur le logo de Cohen et les logos de Webtoon Factory. Et ensuite, ben, forcément, j'ai été hyper attirée par cette euh, histoire de quatre nanas euh, jeunes adultes euh, qui, euh, qui ont un groupe de, enfin, qui sont un groupe de potes euh, vraiment très soudés, qui se, qui se complètent très bien et qui vont se lancer un peu euh, le défi de, bah, de se mettre un peu à la sorcellerie pour essayer de résoudre les choses qu'elles n'arrivent pas à résoudre par elles-mêmes. Et notamment leur premier combat euh, bah, c'est de l'écologie et c'est vrai que <rire> en ce post élection législative on a tout ça en tête fait. donc, euh, donc voilà c'est déjà des thématiques qui résonnent beaucoup et ensuite au niveau de la forme je trouve que les couleurs sont hyper cool et, euh, et j'ai vachement été séduite enfin j'ai pas lu beaucoup de webtoon encore c'est euh, un médium qui est assez euh, récent pour moi et que je découvre avec plaisir et dans Coven j'ai trouvé qu'il y a pas mal de plan où justement on tire vraiment partie de, ben, du, scroll, euh, du scroll vertical, on découvre l'image au fur et à mesure, elle s'enrichit quand on descend, c'est pas juste des cases, bon alors l'exemple juste ici n'est pas le bon mais avant on en avait, euh, vraiment l'image se, se développe au fur et à mesure qu'on scrolle et donc ça, ça donne vraiment une, une immersion assez chouette et en plus il ben, y a tous ces petits détails qui donnent vraiment très très envie d'avoir un max La de produits dérivés, Là, là. Ouais, on parlait de produits dérivés tout à l'heure. Franchement, là, j'ai envie d'avoir plein de trucs de tout ça. <rire> donc, euh, donc voilà. Enfin, franchement, découvrez Cohen. Euh, pour l'instant, c'est un vrai coup de cœur. J'ai trop envie de savoir euh, ce qu'elles vont faire encore comme euh, comme euh, invocation. Et puis surtout ce qui va leur arriver parce que jusque là, c'est un peu Stranger Things. Il y a un truc qui arrive, qui se rapproche. <rire> T'as pas envie qu'il soit à ta porte. <rire> d'accord, ah, en tout cas moi j ai, j ai, je ne l'ai pas encore lu mais euh, en préparant l'émission une fois de plus j'ai trouvé ça très cool, Eloi, c'est toi qui l'édites ou c'est un de tes collègues non non c'est moi qui l'édite effectivement, c'est euh, Taous Merakshi au scénario, Da Coffee Time au, au dessin et c'est Ben renault si je ne dis pas de bêtises qui a fait notre logo on doit voilà. le créditer à la fin des épisodes et effectivement euh, merci Alix de noter notre travail sur les logos parce qu'on euh, on essaie vraiment vraiment de faire gaffe Ouais, voilà, ça, donc ça me fait plaisir ça, ça me touche et effectivement c'est trop bien et puis comme vous le savez on a fait pour ceux, celles et ceux qui nous suivent on a fait un ulule donc il va même arriver en, en papier ils hein, J'étais pas, pas, pas au courant moi Alex j'ai une question euh, si, si, si, je peux, si je peux on, on ah t'écoute oui. <rire> <rire> j'ai peur euh, j'ai super peur ça fait tu dis que ça fait pas longtemps que tu lis des webtoons. Du coup, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis -vis du format Est-ce que tu penses que tu vas le préférer par rapport à la, à la version BD ou est-ce que tu penses que ça vaut le coup vraiment de le lire en webtoon Coven plutôt que en euh, Je pense que ça, ça va pas répondre à, à la même partie de moi. J'aime beaucoup avoir des choses dans ma bibliothèque, mais souvent ce que j'ai dans ma bibliothèque, c'est que j'ai envie de le garder, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de savoir que qu'il est là, mais c'est pas toujours ce que je lis. <rire> C'est assez euh, ambivalent, donc j'ai des très belles BD chez moi que je n'ai toujours pas lues, mais je suis juste très contente qu'elles soient là. Alors que le fait que ça soit en webtoon, et eh ben franchement, je, je le consomme hyper vite. Je vais pas attendre, euh, attendre indéfiniment. Donc l'expérience de lecture est vraiment facilitée, et ça j'aime bien. Donc voilà. Toi, donc, euh, je pense que typiquement Coven, j'aurai les deux, tu vois. Je vais finir de le lire en, en webtoon et je serai très contente de l'avoir dans la bibliothèque aussi. Et toi, Sébastien, tu euh, penses euh, que le Webtoon, tu vas t'y faire de plus en plus ou... Ouais, bah, ça vient doucement. Hein. J'ai commencé à lire deux, trois trucs euh, sur Webtoon Factory, euh, que ce soit le grand, euh, le grand retournement, que ce soit un peu Arena. Euh, J'avais essayé euh, Deadly Novel aussi. Enfin, voilà, il y a mmh. deux, trois trucs. Il mmh. y en a d'autres que j'ai mis dans ma liste, mais que je n'ai pas encore lu parce qu'en fait, euh, je n'ai pas encore le réflexe de lancer l'appli. En fait. euh, donc, il faut que je passe ouais, un peu ça. moins de temps sur Twitter. Quand je Slack, il faut que je passe un peu moins de temps sur Twitter à me fighter oui. euh, avec des mecs euh, d'extrême de, droite et qu'à la place, je, je mise un <rire> Quel combat, euh... Quel combat. Mais, euh, mais en vrai, ouais, que... Euh, ça fait partie de ceux que j'ai envie de lire. Euh, entre autres, là, il euh, y a un truc qui m'a bien convaincu. C'est que moi, depuis qu'on m'a fait le pitch, j'étais en mode Ah putain, sympa, petite ambiance The Craft, qui est qui a, donc euh, Dangereuse Alliance, qui ouais. est un film que mm -hmm. j'ai adoré, qui est sorti. Je crois que je suis allé le voir à l'époque deux fois au cinéma et j'ai dû le revoir à la télé au moins une fois. Donc, euh, et donc, le petit poster, là, dans la chambre, il me fait bien plaisir. Quoi. Ça veut dire qu'il ah bah, y a un truc <rire> bah, qui cool. me plaît bien. Ouais, C'est bah, une des grosses, cas, grosses ça, références de Taos. Ah bah, cool alors. J'adore ce film. Et le 2 est... Pourri. Ça s'appelle donc, donc Coven et c'est le choix d'Alix ce soir. Euh, donc, un webtoon qu'elle aimerait, euh, qu'elle qu qu qu trouve super chouette, c'est chez Webtoon Factory. Donc, son voisin, Eloa. Sébastien, on va rester avec toi, euh, puisque tu as choisi, toi, une BD euh, que, tu, ouais. que tu kiffes, euh, qui est proposée donc par Dupuis. J'ai choisi Cœur Collège. Oui, alors, pourquoi oui. j'ai choisi pour plein de raisons mais principalement parce que bon bah non seulement j'ai bien aimé la bd hein, je veux dire sinon euh, voilà j'en parlerai pas euh, mais aussi parce que du coup je trouve que la thématique est intéressante donc en fait on va suivre deux, deux collégiennes enfin entre autres voilà qui vont s'intéresser à en fait aux raisons qui font que on est amoureux qu'est ce qu'est-ce que l'amour au final et donc elles vont mener une espèce de petite enquête journalistique dans leur collège qui vont les, les amener à se questionner et puis en même temps on va voir un peu toute leur vie quotidienne et donc j'aime bien, bien le format, je trouve qu'il est très chouette que les personnages sont plutôt bien écrits et, euh, et pourquoi je l'ai choisi Parce que non seulement ça m'a parlé mais parce qu'en plus du coup je me suis dit euh, moi ce qui manque pour moi dans le catalogue de Vega Dupuis et ben en vrai en manga là c'est une bonne une, une bonne grosse comédie romantique tu vois un vidéo girl mmh. eye euh, un Nisekoi, euh, un voilà un truc comme ça tu vois un petit euh, comment il s'appelle la Pika euh, kaguya Kaguyasama Love is War voilà moi j'adore les comédies ah, romantiques ouais. et donc du Lucie l'amour est rock and moi, roll non voilà le très <rire> euh... non, non, moi, mais <rire> Dis-moi que t'as oui. 40 ans sans me dire que t'as plus de 40 ans. C'est <rire> ça? Oh, bon. euh... <rire> nice flashy. Il a dit euh, Dis-moi que t'as 40 ans sans me dire que t'as 40 ans. Ah yes! J'ai 20 ans. Excuse-moi, je suis pas Tu me disais, Sébastien? Bah non, mais voilà, donc du coup, euh, c'est vraiment une BD que je trouve très chouette, qui se, lit, euh, qui se lit à à tout âge à partir du moment où on sait lire. Moi, je l'ai eu avec fils de 7 ans, euh, il a adoré. Euh, on a enchaîné le 2, il m'a demandé direct s'il le être sorti. Donc euh, non, très ah. cool. Les personnages sont très chouettes, les problématiques, je mmh. trouve, sont euh, sont assez euh, assez bien pensées. Après, il y a le petit côté que je trouve assez récurrent dans la bande dessinée, c'est que souvent, quand je dis les, les textes dans les BD, je me dis, mais qui parle comme ça dans la vraie life voilà. mais je crois que c'est un peu une des, une des caractéristiques spécifiques à la BD par rapport au manga, justement, c'est que souvent les gens oui. parlent dans des bulles, Enfin, comme le théâtre, c'est comme quand tu vas voir une pièce de théâtre c'est très stylé mais personne ne parle comme ça et les BD souvent c'est un peu pareil oui surtout euh, le, à qui est destinée cette BD euh, clairement c'est voilà. pas plus mal que, que ça parle de manière assez, assez bien et, euh, Alors, et en effet je vois Sandrine dans le chat qui, euh, qui, qui dit que le tome 3 sort en septembre et c'est bien ça le tome 3 sort le 16 septembre on l'attend tous avec impatience okay vous avez Alors, attends, donc tout l'été pour rattraper votre retard je t'écoute oui, je vois Senghassan dans le, pub, dans le, dans le chat qui dit qu'elle elle trouve que les dialogues sont assez proches de ce qui se fait en littérature jeunesse et que ça ne l'a pas choqué et je te crois très volontiers là dessus euh, justement oui je, je ne dis pas que, que genre c'est pas cohérent par rapport au reste de la BD jeunesse et ou de la littérature jeunesse mais ce que je dis plutôt c'est que de manière globale la bande dessinée euh, par rapport au manga, enfin la, une des différences entre la BD et le manga dont on parle pas tant que ça, on parle souvent et du format et du prix et du oui. style de dessin de narration mais un des autres traits aussi c'est que je trouve que globalement globalement évidemment hein, si on prend les BD soleil c'est tout de suite moins vrai mais mais globalement <rire> la BD parle de manière un peu plus ampoulée et du coup en échange ça amène aussi souvent du vocabulaire un peu plus, euh, voilà ça enrichit le vocabulaire aussi des lecteurs et c'est cool, mais c'est vrai que je trouve que ça parle de manière moins réaliste que le manga souvent où il y a un on est beaucoup plus dans du langage parlé, voilà ouais. c'est pas un défaut euh, hein. et juste pour répondre aussi à pas un défaut, c'est un style ouais, voilà, c'est Très cool, ouais. Il y a Dead Slug ouais, qui joli. souligne que les dessins sont jolis et, euh, et, et je voudrais juste quand même euh, tirer un autre chapeau. C'est <rire> à chaque fois euh, <rire> bah, la dessinatrice. Elle, elle s'appelle Maya et en fait, c'est sa première BD. Elle est toute jeune, je c'est sa, sa première BD et, un et et donc, non seulement c'est magique, elle est allée, mais pas du tout à la facilité, au contraire. Les, les, les héroïnes, elles vont changer de coiffure, d'habit, chaque journée, qui, et donc tous, les, donc, tous les trois pages, elles ont une nouvelle coiffure qui leur va trop bien, qui leur correspond trop. Et, euh, et ça, pour enfin moi en tant que, enfin je sais pas genre j'ai vachement adhéré à ça, j'ai trouvé ça hyper vrai, hyper réaliste. Et en plus de ça, bah juste le fait que les BD fassent chacune 100 pages et qu'elle nous ait sorti, bah qu'elle nous sorte trois tomes en un an et quelques, euh, bah, c'est assez incroyable. ouf. <rire> c'est bien. Euh, chapeau. Ouais, plein, plein, plein. Félicitations, chapeau. Là. Honnêtement, c'est bien. Et on sent un peu, on parlait tout à l'heure de style, justement, entre, entre les différents, les diverses disciplines. On sent quand même un petit peu une influence manga qui se répand doucement dans la, dans la bande dessinée. Ouais, très au niveau bien. juste. Euh... Ouais, très légère, surtout dans un sourire que j'ai vu passer, ça m'a fait penser à oui. ça tout de suite. Il y a Death garde ouais. dans le dans le chat justement qui pose une question. Euh, C'était par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est Il demande comment est-ce qu'on adapte euh, un webtoon en bande dessinée Ça va vous parler à, à toi, Eloi, oui, et à ça. toi, Sébastien, justement. Euh, est-ce que vous pouvez répondre à cette question Ouais ouais bien sûr. Euh, alors effectivement je crois que Doug a mis le lien vers une émission ou un lien YouTube où on en parle pas mal avec le chef Otaku parce qu'on a Arena qui est un webtoon à la base et qui sort chez qu'on adapte chez Vega Dupuy, euh, qui doit sortir le 8 juillet si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. et effectivement, on refait complètement la composition et en fait j'allais, ça me permet de faire un pont parce que en fait en voyant là euh, cœur collège c'est un truc euh, bon moi j'en ai déjà parlé euh, chez... chez Dupuis, mais cœur collège fait partie des, des BD que j'aimerais bien adapter en webtoon aussi parce qu'on fait ça dans les deux sens et comme tu disais Thier, mmh. euh c'est un dessin très hybride en fait. C'est aussi ce que disait Vlachikito, en fait aujourd'hui on ne sait plus très bien, c'est de la BD, c'est du comics, c'est du manga, enfin en gros c'est une oui. sorte de, de dessin global, si, si on pourrait parler de style global aujourd'hui je pense, euh, dans, oui. dans, certains, dans certains cas de, de graphisme. Et Coeur Collège par ses sujets par son et par son graphisme euh, s'adapterait particulièrement bien en webtoon. Euh, voilà. Et du coup, effectivement, je ne sais pas qui pose la question de l'adaptation dans un sens ou dans l'autre, mais on fait appel à des graphistes et à des studios euh, qui euh, qui remettent complètement en page, en pensant évidemment au format au format, euh, format qu'on souhaite. Alors c'est forcément un peu imparfait hein, parce que ça a été créé pour soit la BD papier, soit le webtoon. Et euh, bah, typiquement, Vlachikito voilà quand il crée son épisode de webtoon, il pense à la verticalité. Là, je viens de partager pas mal de trucs sur Instagram euh, en parallèle de l'émission pour que vous puissiez voir euh, différentes cases des épisodes, euh, je dirais, 17 à 20, sans spoiler, euh, où là, je est devenu très à l'aise. Et forcément, il y a un jeu avec la verticalité euh, qui est euh, plus difficilement euh, transmissible dans un format A4 ou A5. Mais voilà, bah merci euh, Doug de montrer quelques quelques pages. Voilà, on fait des des choses comme ça. On essaye de s'en sortir. C'est sur Arena justement du chef Otaku. C'est sur, sur Arena du Chef Otaku qui, qui sort au mois de juillet. On en parlera tout à l'heure euh, un peu justement dans, dans l'agenda des sorties. En tout cas, euh, ça a l'air d'être une, une gymnastique assez assez délicate. Et euh, j'ai hâte de me faire mon premier avis justement sur euh, à la sortie d'Arena. Ça va être à ton tour, Eloi. Justement, on va rester avec toi puisque toi, tu as choisi un manga. Ouais. Qui est, euh, qui est édité donc, euh, par euh, Vega Dupuis donc, chez Sébastien, qui se nomme le bateau de Tézé. Pourquoi as-tu choisi ouais. le, bateau Thésée eh ben, le bateau de Tézé Le bateau de Tézé, je l'ai choisi parce que bah, c'est une histoire qui est vraiment géniale. C'est la, la première que Stéphane et Sébastien m'ont conseillé chez Vega. Quand... Je lis très peu de mangas hein, comme vous le savez. Moi, Dragon Ball, super, super héros, ça ne me parle pas des masses. Euh, voilà, donc je, je suis pas très très poreux dans le manga euh, par contre le bateau de Thésée, la l'histoire est quand même assez dingue, c'est un thriller c'est en 10 tomes, donc il y a plein de trucs qui me plaisent, thriller, série pas trop longue j'ai le temps de la lire et de la finir ouais. Euh, et c'est euh, en gros tu suis un, un mec qui voyage dans le temps alors je me souviens plus exactement des dates je crois qu'il part de notre époque et il revient dans les années 80 ou 90 un truc comme ça c'est ça. Euh, ça ouais et euh, en fait il revient sur euh, enquêter sur un meurtre de masse qui se passait dans sa ville et où on a accusé son père euh, et lui il aimerait comprendre un peu ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, et sauf qu'il va s'apercevoir que, je crois qu'il y a un moment, où il pense découvrir la vérité. Il va revenir dans son temps présent il va s'apercevoir que ses actions ont une, euh, ont une répercussion sur son temps présent. Voilà. Et de fil en aiguille, on va suivre son enquête, on va le voir et essayer de se rattraper, etc. Et c'est vraiment, euh, enfin, ça se lit à toute vitesse. Et dès qu'on termine un tome, on peut pas s'empêcher de vouloir voir la suite. Voilà, je, je, je crois peu que tu un pitcheux, pire que moi que... <rire> un pire pitcher que moi je crois <rire> ouais, mais... je crois que tu bien je crois que hâte de me fréquenter ouais désolé Loi euh... euh... le je es est es que, es que es ce que tu viens d'en dire non non je rajoute rien sur le pitch mais par contre je me dis que c'est un très bon choix de manga à convertir au webtoon parce que comme c'est un spoiler en vrai, je pense qu'il y a moyen de tirer parti de la narration verticale pour justement travailler des effets de suspense où on se rapproche de la vérité, enfin d'une révélation et bam, enfin, tu Exactement. vois, jouer sur des effets de fin de chapitre comme dans le manga, mais euh, ouais, je pense qu'il y a des trucs très chouettes Exactement. à faire. Ouais, c'est pour ça, plus Beaucoup que pour peur. le dessin noir et blanc un peu réaliste, c'est vraiment l'histoire qui se prêterait complètement à une narration webtoon là, pour le coup. Donc c'est en 10 tomes, c'est disponible chez Vega Dupuis, ça s'appelle Le bateau de Thésée et c'est euh, honnêtement, j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore continué ma lecture, j'ai commencé un peu le tome 2 et c'est un thriller, vous êtes tout de suite dedans, c'est euh, le très magnifique voilà. comme vous, vous l'avez vu sur, le, sur les planches qu'on a qu'on a fait défiler et donc c'est le choix d'Eloa ce soir. Euh, on a peut-être un petit sondage à faire ce soir justement, euh, vous quelle oeuvre, euh, vous dans le chat quelle œuvre aimeriez-vous Gagner ce soir, est-ce que vous souhaitez gagner Coven Quelques coins pour lire Coven entier. Est-ce que vous souhaitez gagner cœur Collège, donc le choix de Sébastien Ou est-ce que vous souhaitez euh, gagner un exemplaire du bateau de Thésée C'est parti, vous avez, vous, avez, vous tapez un, deux ou trois dans le chat et votre choix sera validé après. C'est parti. faudrait quoi, Thierry Moi, je sais ce que c'est, il y a que nous qui avons... Moi ouais. Moi Moi, j'aurais choisi... Toi, tu prendrais quoi je prendrais le bateau de Pézé direct. Allez, ça c'est parce que j'ai bien pitché ça. Merci. Moi je pense. Moi je crois je prendrais cœur collège parce que c'est pas dans ce que je lis habituellement, mais comme les Sébastien est un curateur dont la vie m'intéresse beaucoup, donc j'ai envie de me laisser tenter. Après c'est pas parce que personne de votait pour. Non, mais j'ai pas pris Coven cool ouais, parce que j'ai un code d'immunité. Allez là. Ce que dire. Voilà, voilà, voilà, voilà uh, ça revient. Enzo Islande. Enzo Islande, c'est la plus cool. Mais bon, comme j'ai déjà tout lu. Mm. Enfin, je peux tout non, tout honnêtement, dire. honnêtement, euh, Coven ou même euh, Cœur Collège, c'est euh, plus Coven, j'ai plus l'habitude d'en lire, mais Cœur Co Collège, -co -co -co justement, je vais dire Cœur Co Coven, vous savez, que vous avez vu comment ça a vite dans mon cerveau, <rire> euh, le crossover de la mort. Euh, Cœur Collège, c'est pas dans mes lectures habituelles. Tout à l'heure, on parlait justement de, de, de Lucie l'amour et rock'n'roll. C'est des choses que je m'amusais à Alors regarder. Alors je parlais des choses que je m'amusais, que je m'amusais à, à regarder gamins. Et c'est vrai que j'ai jamais franchi le pas de la lecture et je me dis ouais, pourquoi pas, ça peut être, euh, ça peut être pas mal. Mais Coven aussi a l'air très très bien avec ses histoires de sorcellerie. Ça me rappelle mon passé. On a tous fait, on a tous fait, je pense, à un moment dans notre vie une séance de spiritisme pour voir si ça marchait. Et euh, non, il n'y a que moi. Non jamais. Non mais non mais. Ah, merde. ah non, mais alors c'est l'émission des dossiers sur moi. Là je ils sont ah, J'ai fait en colo. Tu vas s'en si aller direct. Colo, Sébastien, il a déjà fait en colo, apparemment. Je veux pas une Sébastien, il a déjà fait en colo. C'est toi qui bougeais la tête ou c'est toi qui es parti en courant <rire> Sébastien, quel Ouh. était ton rôle là-dedans euh, non, non, mais, mais euh, il y a, il y a on est ma webcam. J'ai en clos, à un moment donné, un soir, euh, on a essayé effectivement de faire une séance de spiritisme. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Hein, voilà. Mais c'était ah, marrant. T aime. T aime. Non, on n'a pas fait bouger. On est, non, non. on est possédé Bah grave ah, bah. <rire> Quel réel de fou En tout cas, on va pouvoir passer à notre deuxième concours de la soirée qui va être un concours euh, du puits, bande dessinée donc. Qu'est-ce qu'on peut faire gagner, euh, Alix Étant donné que on va peut-être gagner Cœur Collège à la fin, on va peut-être pas le, refaire, le faire gagner dès maintenant. On peut faire gagner quoi Allez, je regarde autour de moi rapidement. Qu'est-ce que j'ai euh, Peut-être un ah, moi, bestiaire je... du crépuscule ouais. dont on a parlé la semaine dernière, ça te va ou un Michel euh, Vaillant, euh, ou je ne sais pas, comme tu veux. Euh, je vais faire gagner, Luca. Luca. Moi, je gagner Lucas. Je vais faire gagner Luca mais je suis perdu. <rire> bah, on peut non, le faire gagner à la fin, donc euh, je me dis qu'on qu ne on peut peut va pas faire un doublon en fait. Ok, mais, comment, mais sinon là on fait, un... on en fait en le tirage maintenant pour le qui vient de gagner le son beige, non et à la fin, on fera gagner. Une année. Cœur Collège a gagné le sondage. J'ai pas vu passer. Quoi, bah, let's go, on va. On... Juste, j'ai voulu euh, tellement qu'il gagne que. <rire> D'accord. Allez, let's go, on Alors, fait on gagner un Collège. Direct... On fait, ga... on fait gagner un cœur Collège. Donc le mot. <rire> voilà, c'est la Russie. Donc le mot, le mot clé <rire> pour gagner euh, Cœur Collège, ça va être point d'exclamation et cœur. Est-ce que Doug, tu es prêt Dès que tu es prêt, tu me fais signe et c'est parti. C'est parti pour Cœur Collège. Vous pouvez taper euh, Cœur point d'exclamation Cœur pour gagner un exemplaire. Je sais pas ce que j'aurais mis dans cette catégorie moi, comme euh, étant donné que je suis pas éditeur, je suis pas dans une de vos trois maisons, pas, je ne suis pas mis dans cette catégorie là. Mais euh, je sais pas ce que j'aurais mis, excepté Manchuria, que je cite plus parce que j'en ai fait un peu beaucoup trop. Mais, ouais, c'était euh, sûr que quelqu'un allait parler de Manchuria. Non, mais j'en ai quand même, j'en ai quand même beaucoup parlé. Peut-être, franchement, honnêtement, j'aurais mis le. Honnêtement, j'aurais mis le, le grand retournement, qui pour ah ouais. moi est ah ouais. vraiment le. J'ai déjà dit dans l'émission, mais c'est le webtoon qui m'a qui m'a qui m'a dit ah ouais le webtoon ça ça claque en fait ça ça claque vraiment. Ah, c'est la première émission webtoon et euh, du coup j'aurais peut-être dit le grand retournement euh, le voir en, en version papier. Ceci n'est pas un message subliminal à la direction lois et Sébastien, mais le voir en, en version papier ça pourrait ça pourrait être pas mal. Mm -hmm. moi, Écoute, -être mis euh, je Ouais non, mais Barouf, on l'a pas encore présenté. On en parle la semaine prochaine, Enzo. Ah ouais, t'es euh... dans le futur. Ouais, t'es dans... Ouais, dans le futur, là. Euh... Il y a de la pub, les petits monarques, dans le, dans le chat. Bien joué, bien joué, les gars. Ça, c'est beau. Ça, j'aime. Ça, j'aime. C'est pas moi. Sans les mains. La... J'allais dire, on sent qu'Alix, elle a fait le travail, quoi. Grave. <rires> et euh, non, le grand retournement, ouais, bel exemple de webtoon à réadapter, euh, faisable en plus, à réadapter en papier. Ouais. Alors, si tu si tu veux de l'exclu, euh, je suis en train de faire des tests en ce moment. Ah bah Allez. ça tue. Et eh ben voilà. J'espère ouais. que j'espère ouais. que ça va le faire parce que l'histoire euh, l'histoire est vraiment, moi c'est vraiment l'histoire et le et le trait du coup qui m'a plu et c'est vraiment la première œuvre. J'avais pas lu euh, j'avais pas lu comment s'appelle euh, ce webtoon ultra populaire là me rappelle jamais. Solo, euh, le Soma euh, ou... solo Leveling, je ne l'avais pas lu, Solo ah, Leveling justement, j'ai cool, toujours pas oui, lu Solo oui. Leveling, mais euh, du coup ça m'a fait entrer dans le webtoon euh, le grand retournement et j'espère vraiment qu'on aura déjà une saison 2 et puis euh, pourquoi pas en papier un jour. On va peut-être avoir un gagnant dans le chat, est-ce qu'on peut envoyer le gagnant, Doug s'il te plaît qui va gagner Cœur Collège, tome 1. Il va gagner Cœur Collège. C'est le chien vert, c'est ah, euh, Non, c'est le deuxième. <rire> c'est qui gagne euh, Cœur Collège. Donc, Full Tokam, tu, euh... tu peux envoyer un message privé. Tu la démarche, Fultocam, Tu peux envoyer un message privé à Alix qui va prendre tes coordonnées et qui t'enverra un exemplaire de Cœur de Collège. Excusez-moi si mon accent vrai qui fait des siennes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut revenir sur ton dessin, Vlachikito. Est-ce qu'on peut voir l'évolution de ton dessin de tes Ouais, dessins moi j'ai une question euh, bah, pour lui. Si hein, j'ai une question pour toi en plus. Euh, ouais, pourquoi tu retournes ton dessin pour euh, dessiner En fait, j'avais jamais vu ça. Euh, fait... C'est pour éviter. Euh... En gros, les, les, les anciens artistes qui n'avaient pas le digital, ils utilisaient un miroir pour euh, pouvoir voir les défauts, histoire d'avoir un nouvel œil euh, sur le. Ah sur le... ouais. Comme bon. on est trop dedans, au bout d'un moment, ben, peut-être on voit pas les défauts et si on tourne, on peut les voir. Et à un moment, je l'ai fait beaucoup parce que ça me faisait rire, mais sinon, c'est surtout pour, euh, pour voir les pour voir les défauts de l'œuvre et les corriger. Ok. Ouais. Bah, en tout oh, cas, c'est ouais, une, une technique grave. Quand tu dessines en amateur, amateur c'est un des premiers trucs qu'on te dit, en fait, c'est de regarder tes photos, tes, tes dessins en miroir, euh, effectivement, pour voir les, les, les défauts que tu verrais pas. Ouais. Donc Sébastien, Alors, on va voir oui. que tu as un peu dessiné dans ta vie apparemment. Bah et comme tous les comme tous les ados euh, qu'on grandit dans la période Club Dorothée, évidemment que j'ai fait des copies. On euh, veut tu en voilà que j'ai des cahiers remplis de dessins de Goku, euh, Gohan et compagnie. Hein. Ah, J'en ai deux trois. Mais euh... Je les ai revus il n'y a pas longtemps. Je me dis franchement ça va. Franchement, ça va. Putain, je vais, re <rire> je vais euh, recevoir euh, un euh, dossier euh, Webtoon Factory de la part d'un certain S.A.Gouguet. <rire> <où> je sais pas. Mon nom, c'est Seb <Koun. rire> Non, en Nickel. tout cas, ça avance bien. On voit le Luca et le Black Jack qui prennent un peu de la, couche, dire, de la couleur, mais plus euh, les noirs mmh. qui sont faits. Et euh, tu, tu as toujours Bruno. dessiné. De ouf. Tu as toujours dessiné en numérique Le Black Jack, il faut le montrer à Kenny. Là, tu, ah ouais, tu bah, étais en traditionnel pas. je pense avant mais comment s'est fait ta, ta transition vers le, vers le numérique, tu es en tout numérique maintenant là je fais tout numérique, comment ça s'est fait c'est que euh, ça coûte vraiment cher de travailler au traditionnel plus que au <rire> numérique contrairement à ce que peut penser et moi j'avais pas d'argent, du coup j'ai fait plus le numérique et maintenant je suis habitué après de temps en temps je repasse au traditionnel quand je veux faire des études mais sinon euh, bon, sinon j'utilise le numérique euh, en général il n'y a pas vraiment une transition, c'est juste à un moment, j'avais la flemme de dessiner sur papier, c'était plus facile pour en créer. Donc j'ai ouais. passé au numérique. Et du coup, tu... Bon, après, tu... Il faut... non, as... Oui. Faut, Pardon, excuse-moi Thierry, mais il faut aussi savoir que dans le webtoon, pour le coup, donc euh, Enzo a quand même fait 20, euh, un peu plus de 24 épisodes de, de Magical Girl. Euh, le numérique nous fait gagner énormément, énormément de temps. Hein. Ouais. Enfin, ah, euh, pour envoyer les fichiers, euh, les formats et tout, euh, franchement, c'est quasi impossible de travailler en, en papier. Voilà, on a tous un exemple, et je pense que j'ai l'exemple du webtoon game français chez Webtoon oui. Factory, et c'est Nathalie. Et je connais absolument personne d'autre. Et pourtant, je pense avoir oui. rencontré plus de plus de 300 auteurs webtoon français, un truc comme ça, et je n'ai rencontré que Nathalie qui le fait en papier c'est plus pratique après dans le manga ça se démocratise de plus en plus Là, bon, avant son décès il y avait Miura qui était passé au digital Yamashima qui est au digital aussi donc les gens commencent à l'utiliser parce que c'est plus rapide, plus facile maintenant il a dit Hiromashima, l'auteur de Fairy Tech il pouvait prendre des week-ends peut-être pas des week-ends mais plus de pause ils devraient tous y aller alors il y a des avantages certains au, au digital, mais c'est plus dans le confort que dans la, la technique, dans le résultat final. On peut avoir le même résultat sur les, à quelques exceptions près ça. sur... Euh, ouais, les ouais. Deux. Ouais. En tout cas, euh, le dessin avance bien. On a hâte de voir euh, le résultat final. Ce sera maintenant dans une petite quinzaine de trentaine de minutes, je pense. Une petite vingtaine ouais, ouais. de minutes. On reviendra vers toi pour voir euh, où on en est. On va continuer tout doucement l'émission, euh, les amis. On va pouvoir... Euh, Faire un petit bilan des toutes les émissions qu'on a fait justement on est à l'émission 22 et je me suis demandé quelle a été l'émission euh, vous et sébastien et alix que vous avez préféré euh, faire euh, dans la saison on va commencer par toi sébastien quelle émission euh, tu as préféré bah alors, c'est compliqué, évidemment, je les ai tout aimés, l'école des fans, tout ça. Mais sinon, Mais sinon je du coup, euh, voilà, je choisirais, et à nouveau, hein, comme Vlad, hein, vraiment, là, c'est une question, tu me prends vraiment au dépourvu. Il faut vraiment que je choisisse parce que j'y ai pas réfléchi avant. Mais je dirais euh, l'émission euh, avec Nota Bene parce que parce que vraiment elle était cool parce que c'était intéressant d'avoir euh, du coup de, de faire son euh, tu vois que tu fasses son interview parce que parce qu'il avait plein de plein de trucs hyper intéressants à raconter Benjamin qui avait euh, du coup tout un enfin euh, je trouve que c'est justement encore une fois moi ce que je trouve cool avec Culture Bulle c'est qu'on reparte en, en ayant appris des trucs en, voilà, et qu'on ne soit pas ouais. juste reparti en se disant cette BD elle est cool, je passerai chez le libraire demain même si c'est bien si vous faites ça hein. <rire> Mais, euh, et du coup je trouve que particulièrement dans cette émission il y avait eu plein de choses hyper intéressantes de la, de la part de Ben qui est, euh, qui est en plus adorable c'est ça qui est cool, ouais. c'est que de le bien voir sûr. là dans l'émission on voyait qu'en vrai bah, il est euh, à peu près aussi sympa en fait quand tu parles avec lui qu'il n'a l'air quand tu le vois parler dans ses vidéos bien sûr et du coup je bien et c'est une des émissions qui est, je pense que c'est l'émission qui a duré le plus longtemps. Et c'est l'émission où de, de mémoire où tu m'as, tu m'as dit à un moment, surveille surveilleur, parce qu'on avait passé les, il me semble qu'on avait passé les les trois heures et des patates. Et tellement il nous apportait, il nous, il, il, il, il nous nourrissait de sa science entre guillemets. Bon, on continuait à consommer, consommer sans se sans se rendre compte forcément du temps qui passait. Alors comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, euh, Nota Bene a publié une vidéo sur YouTube justement où, où, où, où, où il parle un peu euh, de tout ça allez la voir allez la checker et faites nous vos retours euh, dans la prochaine émission ou dans la, la, la dernière émission qui va être maintenant dans trois semaines et on peut échanger ensemble messieurs et mesdames et messieurs du chat euh, toi tu avais aimé si tu avais regardé cette émission là alix est ce que tu as eu le temps de la rattraper ou pas du tout j'ai rattrapé que le début pour le moment, parce que, ouais, les les Le début, ça veut dire la première heure, allez <rire> Ouais, c'est ça. <rire> ça Ça se faisait un peu sentir, mais, euh, mais ça a l'air très très cool, enfin... Pff. Ouais, le mec est super intéressant et puis c'est c'est trop chouette de voir comment quelqu'un qui qui dit ne pas connaître le manga se retrouve à, à avoir plein de choses à raconter et puis puis en fait à se rendre compte que bah ouais c'est c'est un média différent mais en fait c'est tout est tout est dans la culture et c'est un peu le principe de notre émission aussi quoi et donc trop chouette la vidéo sur Mangaluria. Hein. Mais il avait aussi parlé durant l'émission de, de Peleliu, qui est, un, qui est un manga aussi génial, ouais, euh, dont on a déjà parlé grand. plein de fois dans cette, dans cette émission-là, que je vous reconseille encore. Mais je sais qu'il avait particulièrement accroché à, à ce manga-là. Euh, il me semble qu'il avait lâché des tweets dessus aussi. Ouais. Euh, ouais, c'est ouais, ça ouais. ou j'ai dit des bêtises Non, non, c'est ça. Ouais. Ça n'a reparlé depuis de toute façon, pas du tout Écoute, euh, je, on n'a pas eu l'occasion parce qu'on avait d'autres choses euh, sur le feu Dont on parlera ouais. très prochainement Parce qu'il euh, yes. y a une autre vidéo sur laquelle il travaille euh, Voilà, euh, sur la, à laquelle mm -hmm. on, enfin, on se risque du coup Et ça va être très chouette mm -hmm. mais, euh, mais effectivement, je lui ai envoyé la suite parce que de mémoire, il avait lu les trois premiers Et je suis très curieux justement d'avoir son avis, de savoir s'il a kiffé la suite ou pas Yes. Après, ça se lit pas trop vite, il faut, ouais. faut digérer, je trouve, faut ouais. tout ce que tu prends dans euh, la tronche. Faut, faut encaisser. J'ai un, un, un poteau à moi, un copain à moi qui l'a. un poteau. J'ai un copain à moi qui l'a, qui l'a lu, qui a lu le tome 1 et qui m'a dit euh, pourquoi tu m'as conseillé ça, quoi. Oh. T'es un monstre. Il m'a dit me conseille pas ben de voilà. des trucs comme ça, etc., etc. Et moi, je vous le conseille justement. Peleliu ne serait-ce que par le le contraste qu'il y a. Je sais pas si j'ai un exemplaire ici. Le contraste qu'il y a entre le dessin justement et les et ce qui est raconté, c'est euh, c'est une chose pour laquelle euh, je trouve ça c'est du c'est du pur génie parce que les propos sont tellement durs que euh, l'adoucir un peu avec un dessin un peu en mode SD, je trouve ça je trouve ça très très très très cool. Euh, on va passer à toi, Alix. Mm -hmm. euh, quelle émission de la saison, donc parmi les 22 émissions, les 21 émissions de culture vulve, vu que celle-là ne compte pas, euh, tu as préféré euh, voir, faire, animer et pourquoi alors c'est pareil, c'est pas facile. Hein. On en a fait des, des très très chouettes, entre la Michel Vaillant, la Luca, celle sur la SF euh, qui était hyper intéressante euh, puisqu'on a bien fait tourner la parole, euh, celle sur la et à chaque fois on avait que... des auteurs très on avait des auteurs ouais, très très intéressants à chaque fois ouais. très différents, très intéressants, qui ont tous apporté quelque chose. Euh, et je pense que je suis biaisée euh, sur le fait que ça soit la, la plus récente, mais je crois que je vais choisir celle sur Lovecraft qu'on a fait ouais. euh, quand avec Daria Schmitt on a parlé du baissière du crépuscule on a eu Alt 236 euh, créateur de contenu sur YouTube qui était là yes. et en fait il euh, y a plusieurs raisons euh, déjà je pense que c'est l'émission sur laquelle euh, j'ai été et où j'avais le moins de connaissances finalement euh, parce que euh, autant la SF, la fantasy, Luca, je, je suis archi-fan de Luca depuis des années. Euh, tout ça, je, je connaissais plein de choses, j'avais plein de choses à dire. Sur euh, le fantastique Lovecraft, j'ai surtout plein de choses à découvrir, plein d'envie, mais je pas euh, énormément de lectures, plutôt euh, des intérêts, une curiosité très forte. Et j'ai appris euh, énormément de choses. Ils étaient vraiment très pédagogues, très... Euh, très intéressant et puis bah ils ont tous les deux en plus je trouve une voix qui est faite pour euh, la radio et les podcasts donc c'était hyper amusant et j'avais très envie de leur proposer à tous les deux de faire euh, une BD ensemble parce que j'ai eu l'impression que ça a matché énormément donc euh, ouais oui, il y avait une superbe vibe euh, dans cette euh, dans cette émission donc voilà je vous conseille de d'aller la, la regarder euh, merci Spice yes. euh, de l'avoir mis dans, dans le chat est cool. yes, elle est dispo... toutes les, les émissions dont on parle sont disponibles sur la chaîne Youtube justement de Dupuis, <rire> vous pouvez vous refaire les cultures bulles quand vous voulez euh, mais en tout cas celle de Lovecraft je suis dans le même cas que toi Alix, j'avais pas une énorme connaissance du personnage euh, je connaissais je connaissais bien et c'est vrai que Alt 236 et Daria justement ont amené encore la valeur ajoutée dont on parlait justement pour Culture Bulle. Et moi, depuis le début de la saison, c'est vrai que je, je, je mange, je mange, je mange en préparant les émissions et pendant les, les émissions. C'est très, très, très, très, très riche. Euh... La plupart du temps, il y a une phrase qui, qui que j'ai retenu dans cette émission là que disait Daria, elle disait qu'on connaît tous Lovecraft sans l'avoir lu et c'est une ouais. c'est une c'est une vérité absolue parce que en ce moment, il y a le il y a le il y a la série Stranger Thing Stranger Thing qui a repris pour sa saison 4 et c'est vrai que c'est une grosse grosse ref à enfin, c'est rempli ouais. de, de de références à Lovecraft. Est-ce que est tu es vrai. fan de cette série euh... ou pas du tout Et qu'est-ce que tu ouais, penses ouais, de Lovecraft, ouais, moi que tu Je connais ou Ouais, moi, alors bah moi j'ai lu Lovecraft pour le coup. Euh, yes. Ça yeah. fait partie de mes de mes références euh, littéraires. Je suis très fan, euh, comme on a déjà parlé, mais euh, mais le soir pour me détendre après la BD, je lis de la je lis de la SF et de la fantasy beaucoup, et surtout de je plus pense. en plus de SF et de fantastique. Et Lovecraft fait partie de mes références ultimes. Euh, voilà, c'est vraiment il y a, de il y a de des adaptations. Rêves. Ouais, ben bah en fait, euh, mine de rien, le côté Lovecraftien, il est assez détendant comparé à comparé à l'horreur habituelle, parce que les grands anciens, ils... enfin bon, ouais, il faut lire. Mais je pense tu tu cites euh, à Stranger Things, mais il euh, y a surtout là en ce moment sur euh, Netflix aussi la troisième saison de Love, Death and Robots, si vous l'avez ouais, pas encore vu, qui notre... sont des oh, courts métrages. Voilà. Et il y en a et il y en a un en particulier qui traite du mythe euh, des grands anciens avec euh, un brio comme euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une réécriture euh, à ce point-là superbe de, de, de Lovecraft. Donc ouais, très très fan, très très fan de Lovecraft et euh, ça m'a fait plaisir là. Dans le train, je prenais le train hier en retour de Lyon, il y avait un mec qui lisait euh, qui lisait le un des un des plus importants. Donc euh, voilà, tu as eu le petit plaisir du train. Hein, tu te dis tiens, lui Mais... il est bien. Donc, voilà. Ok, il y a un beau <rire> gars, il y a un beau gars dans ce train. <rire> Eh ben, en tout cas cette émission, c'était l'émission avec Daria Schmidt, donc qu'on a fait la semaine dernière, où on a présenté le bestiaire du crépuscule qui est ici. On vous disait euh, justement euh, à juste titre d'aller euh, dans les librairies et au moins voir le travail qui a été accompli sur euh, sur cette édition parce que c'est une édition qui est très très belle les, le mélange de couleurs et de noir et blanc marche euh, marche vraiment bien euh, sur un grand format comme ça la cover est magnifique donc allez en librairie allez au moins voir ce que ça donne et euh, ben bah voilà faites-vous plaisir euh, moi pour euh, pour Lovecraft encore une fois euh, c'est vrai qu'il y en a partout, partout, partout. Est-ce que vous en avez décelé un peu dans les œuvres que vous éditez, Eloi et Sébastien Sébastien, tiens. Excuse-moi, je en train de répondre à un message privé. Tu peux me reposer ta question. Alors, je te disais, il y a du lovecraft. Moi, je draft. vais répondre. À... <rire> il y a du lovecraft partout. Est-ce que parmi les auteurs que tu édites, tu as des exemples qui te viennent comme ça en tête On va laisser répondre, Eloi, ouais. comme ça tu as le temps d'y penser un peu. Ouais, ben bah moi bien. dans le grand retournement notamment, il euh, y a un côté euh, Lovecraftien qui s'installe à, à un certain moment avec euh, avec les, les monstres qu'on voit apparaître. Et euh, donc c'est assez prégnant après dans le Webtoon aujourd'hui, on y fait un peu moins référence euh, parce que c'est pas évident à mettre en place comme univers. Euh, je le vois là dans oui. le chat, ils en discutent. Euh, c'est surtout suggéré Lovecraft. Les bonnes intentions, oui, c'est dans les rêves, dans les cauchemars, dans le délire. Et c'est pas évident du tout de, de le mettre en, en scène. Faut un sacré niveau euh, en dessin. Euh, bon, derrière Schmidt, ouais. euh, on peut tous convenir qu'elle se balade quand même. Ouais, ouais, voilà, je crois que ça va. Euh, et dans le webtoon, c'est vrai que c'est difficilement la première œuvre. Voilà, je pense. Là, Enzo, à la fin de son, alors c'est pas pour lui envoyer des fleurs parce qu'il est en train de faire des dessins euh, canon, mais tiens Doug si on a le temps vu Kenzo il m'a bien bien bien allumé tout à l'heure je remontrerai bien ce qu'il ce qui faisait au tout début quand je l'ai recruté il y a quelque chose Allez let's go comme ça on va pouvoir faire une comparaison ça tu va pouvoir faire une comparaison avant après Voilà voilà donc Kenzo Non mais j'ai mis des, j'ai mis des vrais dessins terrible non c'est Enzo qui est très critique avec lui-même mais Enzo je, je lui ai écrit la première fois j'avais vu ce dessin et un autre juste après je pense et je m'étais oui. dit effectivement qu'il était peut-être capable de faire un webtoon de, de 24 épisodes ah, euh, C'était voilà. euh, ouais, c'est très jeunesse très jeunesse Merci. et euh, euh, c'était pas mal hein, ce que tu faisais à l'époque oh ouais, ah ça par contre <rire> ça fait du pixel art ouais, c'est pas c'est mais c'est pas vraiment du pixel, il y a du pixel, ouais, mais bon. parce ouais. que c'est du pixel art Il y a du pixel, mais c'est pas de l'art. Je... Alors, que, alors avais pixel, ça, en fait, avais fait ah, ça Ah, Alex, euh... ça y est, Alex qui tire. Non, il y avait un point d'interrogation, il y avait un d'interrogation. Elzo, <rire> ça vient d'où ce dessin, en fait, tu m'as jamais dit Bah, tu m'as jamais demandé. <rire> <rire> euh... <rire> non, mais c'est ah, dess... pas. Le Je sais pas, j'ai dessinais, j'ai fait... fait une tête, il avait... En fait, tu me demandes d'où <rire> ça vient, j'ai dessiné une tête avec des, un brush pixel, <rire> c'est tout. Il n'y a, a pas de grosse genèse derrière. Mais tu vois, à il y a époque, un peu de <rire> Alors, il y a Senghassan <rire> dans le chat frère. qui dit, euh, il y a un petit côté d'office dans les deux premiers dessins. Qu'est-ce que tu en penses, Vlachikito Ah bah, je suis d'accord. Il eh, faut, faut valide, dire que oui, euh, je me rappelle à l'époque, oui. C'est vrai que j'ai beaucoup été influencé par tout ce qui est Tot, tout ce qui est tout ce qui est J'ai beaucoup joué à peu près 5000 heures. Oh. Ah Wack oui, Fou, pas trop. Ah, après, ouais, Wakfu c'était sympa. J'ai bien aimé la saison 3, la saison 4 un peu moins, mais il y a un peu de Dofus, je suis d'accord. Yes. Alors, en tout cas, on te laisse... Je vais vous montrer une dernière image après. Euh, Let's go. Après, donc, si tu veux avancer. Euh, voilà, un an, ouais. un an et demi après, cool. euh, uh... Enzo il s'est mis à ouais, faire ce genre ça. de choses. Les... Ouais, il cool, est ça, pour hein. vous montrer l'évolution. Un, un peu, peu, peu moins que, mais en euh, tout cas, très très fort. La en fait, si c'est la, elle... ouais, la, la 3D à balles. Ouais, c'est la 3D de Clip Studio, mais tu l'as grave gérée. Voilà, j'ai de vous avez vu le, enfin, le petit bonhomme un... avec une arme Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est une représentation euh, de du monde oriental. Enfin, ouais. Il ouais, faut, faut que je me taises. Oui, hein, c'est pas vrai. Ouais. Du monde Ah oui, d'accord. Et Tu t'as transformé cas, en bonbon, du coup. Oui. Ouais. <rire> en tout cas, c'est impressionnant de voir l'évolution. On en parlait, je crois, la semaine dernière avec Sébastien, qu'on disait que les auteurs n'étaient pas forcément euh, évolués beaucoup en même temps qu'ils qu faisaient, euh, qu faisaient leur œuvre. Justement, moi, j'ai en, ah, oui. en tête euh, Tite et Kubo* avec Bleach, euh, qui, est, qui est totalement pas la même chose au, au chapitre 1 et au dernier chapitre. Il euh, y a je beaucoup, beaucoup exemple, d'exemples. Euh, encore plus parlant, ouais. c'est Solitaire. Hein, si tu regardes le chapitre 1 de Solitaire, c'est ah, hein. J'avoue. Ah, oui, euh, ah ouais, euh, et... c'est impressionnant. Et non, pour répondre au chat, c'est pas du pixel art, hein, effectivement. Euh... Ouais, ils sont en train de se battre et... là. Je veux savoir, Thomasine, je... c'est euh, un pixel artiste euh, très reconnu hein, en France. Peut-être l'un des meilleurs. C'est pour bah, ça qu'il si. se fout de ma gueule, mais tranquille, je le connais. Il vient mangé chez moi. Mais mais est à quoi Bienvenue à toi Thomas, en tout cas, si vous êtes de passage dans l'émission et que c'est votre première fois que vous arrivez dans l'émission, n'hésitez pas à suivre la chaîne Dupuis Direct, on est en live tous les lundis avec Culture Bull, il reste deux émissions après celle-là, venez nombreux, n'hésitez pas non plus à partager, à le dire autour de vous qu'on est en émission tous les lundis, qu'on parle de manga, qu'on parle de bande dessinée et de webtoon, mais que surtout qu'on passe un bon moment tous ensemble, donc ça s'appelle Culture Bull et c'est là tous les lundis, euh, suivez la chaîne, et on peut continuer euh, l'émission. On en était où On en était justement au troisième concours. Donc, on va pouvoir faire gagner des coins. Euh... Je crois qu'Éloi a pas dit sa... son émission préférée. Oui, non, non parce que. <rire> exact. Et c'est ouais, Je vais choisir une émission à ta place. Je vais choisir une émission à ta Merci, place. Merci Pierre. Merci. Je vais choisir une émission à ta place. Je vais te sauver, je vais te sauver un peu la mise là-dessus. Euh non, c'est pas des Bitcoins qu'on fait gagner d'un dé. Euh il y aussi dans... euh, Sébastien, il doit il doit dire ah, bien joué, Vlad. Ah, ouais. T'es encore mieux que moi à ce petit jeu-là. <rire> ça tient les comptes. Ça tient les comptes, oui, Vlad. <rire> en tout cas, Et moi, vous... pour, a ma, pas... part, ah bah, en pour ma part. Ah, bah, il s'en fout. Pour ma part, ok. <rire> non, je vais dire ça. Je t'ai Sébastien. J'ai pas entendu, en fait. Ah, tu parles, ton Et micro. Sébastien, devait répondre à, à une, une question. question. Je t'écoute. Ah ouais. Euh, je devais répondre à la question, est-ce qu'il euh, est qu y a du, euh, du Lovecraft dans mon catalogue C'est tu sais une question exact, que tu m'as posée. Exact, oui, oui, bien, bien. Ah, bien sûr. Moi, je suis un poisson rouge. La là. réponse je suis... est non. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà. Claire, net et sans bavure. La réponse est non. <rire> okay. C'est ah, très intéressant. Merci ah, pour ta micro Sébastien. Donc, euh, étant donné qu'Eloi n'a pas, n'a pas forcément, euh, l'envie de dire quelle émission elle a proférée à part un hein, bon, son non, choix. Non, c'est un mec mystérieux. Il joue, il ouais, mystérieux. Un mec Je répondrai mystérieux. dans six mois. Dans, dans voilà. <rire> ok, Ah, dans six mois. Euh, moi, l'émission que j'ai préférée, c'est l'émission sur les 100 ans du Dupuis. Euh, ah d'une ouais. parce que je fais mon faillot on est chez Dupuy donc je fais mon faillot oui et ah ouais. euh, de deux parce que c'est euh, c'est une émission pour 100 ans c'était vraiment cool euh, pour moi euh, Mamadou un petit gars du Havre de faire partie de ça et de pouvoir défendre euh, défendre justement et et montrer un peu euh, le le palmarès et l'héritage puits dans une émission j'étais très honoré de faire celle-là Morgan euh, qui était là avec nous était aussi euh, avait beaucoup, beaucoup nous a appris beaucoup de choses aussi ouais, et surtout il, est a pu, il nous a expliqué plein de choses aussi sur sa manière de marcher dans le journal de Spirou euh, qu'on a tous lu euh, plus ou moins jeunes plus ou moins actuellement qui ont toujours en cours de parution. Donc vraiment l'émission avec Morgan euh, c'est une émission que j'ai kiffé faire euh, de par ce qu'elle représentait dans le monde de la bande dessinée, de par ce que les 100 ans de, de Dupuis représente dans le monde de la bande dessinée qui est c'est vraiment 100 ans, c'est pas rien, c'est pas tous les jours et que dans ce dans cet immense univers euh, qu'on connaît que ça tombe sur moi, sur toi Sébastien, sur toi Eloi et sur toi Alix, moi je trouve ça hyper cool et cette émission a une valeur particulière pour moi je sais plus c'était toi qui étais là et non moi j'étais pas là ça devait être cédric c'est ouais, Cédric qu'on salue et qu'on embrasse. En tout cas, c'est une des émissions que j'ai préféré euh, faire parce que justement, euh, ça m'a donné un peu l'impression de faire partie de la grande histoire euh, de Dupuis. Et, euh, rien que pour ça, je valide avec validation x100. <rire> Allez, dis sur YouTube. <rire> tu as eu des, des, des, des retours là-dessus sur cette émission en particulier ou pas euh, bah, moi, je l'ai adoré, parce que c'est toujours euh, passionnant d'écouter Morgane parler. C'est une personne euh, hyper modeste, et elle va te dire « oh, mais j'ai rien à dire ». Et après, euh, le gars, il va parler pendant des heures, il va il va te raconter un milliard de choses, de la jeunesse, il connaît la jeunesse de tout, il connaît tout par cœur. Et ça, c'est incroyable, et il raconte ça avec une facilité évidente. Et avec… Euh, ouais, il est hyper humble, du coup, t'as l'impression wow. vraiment… Euh que, que c'est normal que tu saches pas et que c'est une conversation de comptoir et que... Et là, tu en ressors hyper apaisé, hyper grandi, quoi. Donc, c'est vraiment... Il, il incarne bien ses 100 ans du puits et et puis c'était très chouette qu'il nous mène aussi pas à pas dans dans ce numéro spécial du journal Spirou qu'ils qu ont fait pour les 100 ans et que dans une des émissions précédentes, Doug a raconté le périple euh, qui qu pour le récupérer donc euh, voilà si ça vous intéresse il doit être encore disponible quelque part ce journal mais attention il faut se remonter les manches <rire> yeah. il est là et ce qui est cool c'est qu'ils ont fait un peu comme nous dans l'émission c'est que tous les auteurs ont dessiné euh, se sont échangés leurs œuvres, si je dis pas de bêtises et donc on a ça. pas mal vraiment beaucoup d'histoires qui vont être collecteurs justement parce que les, les illustrateurs et les auteurs se sont un peu euh, accaparés euh, l'univers les uns des autres et rien que pour ça, foncer et trouver la pépite qui est ce, cet exemplaire spécial pour les, pour les 100 ans de Dupuis, du journal de Spirou. Personne m'a dit qu'il qu le... euh, qu fallait le garder. Moi, je l'ai filé à mes petites nièces, euh, zéro débat. Ah quoi. non, je pense qu'elles ont demandé. Il fallait le vendre sur eBay. Hellois, hellois. Ah oui, mais non, mais moi, on ne dit rien aussi. Erreur de temps. Alix, c'est pas maintenant qu'il faut le vendre sur Ebay, il faut le garder oh, sur ouais. Dister et on peut le vendre dans 10 ans. Ah, encore oh là là <rire> et les cartes Pokémon n'ont pas bien Enzo, on t'entend, mais on en fait, tu parles pas assez fort. Non, ok, c'était juste pour être sûr, que j'ai euh, débranché mon micro. D'accord. OK sa vie. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire quelle émission vous avez préférée. J'ai pas vu si, si euh, des gens en ont fait mention. On va checker tout ça tout à l'heure. Et on va pouvoir continuer donc avec le troisième concours. On va vous faire gagner 50 coins pour pouvoir profiter au maximum ouais, ouais, ouais. de l'application ou du site web Webtoon Factory. On vous fait gagner 50 coins et le mot-clé euh, va être, si tu le veux bien, Doug, le mot-clé va être... Euh, magical. Magical, Allez. en normand. 50 coins pour lire Magical Girl <rire> sur Watton yes. Factory. De Vlaschiguito. Vla Alors, vous tapez dans quelques instants, vous tapez Point d'exclamation Magical lorsqu'on va être prêt. Et c'est parti Vous avez donc à peu près deux minutes pour taper Magical et gagner. Point d'exclamation Magical Thomas. Et gagner 50 coins pour profiter au maximum euh, de, de la Webtoon Factory. Ah, 22 émissions, c'est pas rien, les, les amis. 22 ah émissions, c'est pas rien. On, a, on a traversé pas mal, euh, pas mal de choses ensemble. Moi, je suis assez fier de ces 22 émissions. Et Une émission aussi hum. dont on n'a pas parlé, c'était la, la première émission avec Stéphane. Ah oui, c'est 23, euh, en fait, hein. ouais, 23 en fait. 23 en vrai. C'est un bonus. Euh... Il y a une espèce de bêta fantôme qui n'est pas qui n'est pas en replay, qui n'est pas sauvegardé sur sur Twitch, mais qui euh, justement est pour euh, les les les les premiers les premiers les premiers viewers qui nous ont accompagnés dans dans justement cette aventure qui est Culture Bulle, qui ont pu en profiter. On embrasse aussi Stéphane. Il faudrait qu'on qu'on réinvite, un de ces quatre dans une émission. On s'était dit qu'on allait le faire, on l'a pas fait malheureusement. On n'a pas eu le temps de le faire. Peut-être sur la dernière. Ouais pas expo sébastien on va voir ouais voilà. est les différentes... si on, se fait un... on se fait un petit duo avec notre autre invité puis stéphane ça peut être très très cool ou les deux stéphane s'ils sont disponibles et s'ils sont prêts à venir discuter avec nous on peut se faire un petit truc assez cool je trouve ouais on en reparlera euh... oui moi, je dis oui. Bah, J'étais en train de me dire, ça m'arrange pas, cette émission zéro, parce que je pensais que c'était Webtoon, la première dans nos cœurs, mais euh, du coup, en fait... Euh... Eh ben non Mais moi, je vois bien que vous me provoquez. Je vois bien, d'accord, <rire> d'accord. Attends, bien. mais moi, je, je me souviens notes. plus, c'est quoi ton émission préférée, déjà <rire> Eh ben, écoute, euh, Alix, c'est euh, celle avec euh, Mr. Box, la toute première émission ouais, de, ouais, de, du ouais. plus direct. Je sais pas ouais. si écoute. tu l'as vue. Oui, voilà. elle, était elle était très Et il dessinait en live bon. aussi. Et ça a été notre première tentative non mais alors moi ce que je retiens vu qu'on en est à l'heure des comptes euh, moi je retiens qu'en 23 émissions de, de, de webtoon euh, enfin de Puy direct euh, Douglas m'engueule encore sur mon son et sur ma caméra à 5 minutes du début de chaque émission et, et je pense tu que ça tu n'apprends pas de tes erreurs Eloa je t'entends pas Eloa quoi <rire> non, non non non non mais, mais, mais oui ça voilà, mais on peut, on peut noter que j'ai tenté plein de trucs. Par exemple, je retiens aussi que je suis le seul à être capable de partager mon écran de téléphone en live dans cette émission. Et oui, mais je... ben alors, Absolument. ça, j'étais assez bien ce qui se passe. <rire> oui, euh, on a, moi, j'ai appris qu'on pouvait le faire euh, grâce à, grâce à, à, à cette émission, justement. C'était pas dès la première, c'était la, la, deuxième sur le webtoon qu'on a fait ça, il me semble. Ça a été la, la, deuxième ou troisième, le temps que, qu'on trouve la solution on technique. On dans la euh, première. Des problématique qui s'est posée dans la première. Après, ça. Doug et toi, vous avez, vous avez trouvé cette solution incroyable. Il va être temps de, de tirer au sort un gagnant euh, pour les 50 coins de chez euh, Webtoon Factory. Euh, c'est parti, Doug. Qui est-ce qui va remporter les 50 coins C'est la solution qu'on a trouvée qui est magical, Doug. <rire> c'est <Absolument>. Sandrine. <rire> ah, c'est le retour de Sandrine. Voilà. Sandrine, Sandrine, on en bat, dans les in, qui est une, une fidèle de l'émission qu'on embrasse très fort, qui a une librairie également. et Donc on te salue, Sandrine, et félicitations pour, euh, pour ces 50 Elle vient de nous pouvoir... lâcher plein de compliments. On va croire que c'est truqué tout ça. Euh... Bravo Sandrine. Euh, oui. ah, bravo à toi. On va revenir justement, euh, je t'entends Vlachiquito, on va revenir sur ton dessin, on va voir euh, où ça en est. Est-ce qu'on peut le passer en grand écran Et ça va être euh, bah, le final de ton dessin, j'espère c'est euh, ah ouais. parti. Ouais, C'est pas fini encore, malheureusement. Yes. Mais... C'est pas fini, malheureusement. Ouais, fini. Ouais. Ouais, mais ça a déjà Sandrine, très, très bien avancé. Sandrine, tu nous envoies ton mail de connexion à Webtoon Factory sur, sur Dupuis Direct et euh, je me chargerai de te créditer les 50 coins. Yes, donc si tu n'as pas encore téléchargé l'application, si tu n'as pas encore installé l'application, tu utilises bien le même mail euh, que tu vas envoyer à Eloi pour pouvoir recevoir tes coins C'est pour qu'ils soient valides sur l'application. C'est bien ça Eloi Absolument, exactement. Let's, let's go. Alors, on peut voir euh, le travail de Vlachikito. euh Du coup, de, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, Vlachikito ou Eloi, c'est toi qui colorise aussi ton webtoon au début, non. C'était euh, Sophia. Ensuite, euh, j'ai euh, essayé de travailler avec des gens que euh, j'ai tous virés. Du coup, euh, c'est moi à la fin. <rire> D'accord. Donc maintenant, c'est toi qui, qui Alors, colorise. On... Non, mais on va contextualiser parce que ça fait un peu violent dit comme ça, mais en vrai, euh, bah c'est un des moments euh, où je peux vraiment faire la pub de Magical Girl et où euh, Enzo va va être gêné. Mais il faut savoir que je pense qu'Enzo, sur la plateforme Webtoon Factory, est celui qui a la plus grosse évolution en dessin euh, entre l'épisode 1 et l'épisode 24, et notamment au niveau de des couleurs. Euh, parce que Enzo, tu le dis pas trop, mais en fait, ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie de ton travail sur Magical Girl. Les ambiances, elles sont elles sont hyper essentielles. Alors, c'est évident quand tu lis les épisodes je pense 19-20, où... Euh, ou sans la couleur, on comprendrait même pas le combat, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, il euh, y a Kenzo qui peut faire ses couleurs aussi. Hein, parce que ça fait vraiment partie de l'univers visuel et euh, scénaristique de la série. Donc, et du voilà. coup, ça, ça, ça prolonge forcément le, le temps des rendus. Euh, bah, en fait, non. Non. Voilà. <rire> c'est comme non. Sébastien avec bien. Toulou tout à l'heure, c'est non. non. C'est aussi bref j'espère que c'est en fait, je question prenais... vas-y je, je réponds pour de vrai au On début va. je prenais beaucoup de temps et euh, j'essayais de, de trouver une méthode, je voulais être original et le moment où j'ai dit en vrai être original c'est pas, pas forcément pertinent quand tu as déjà des solutions qui existent j'ai pris les méthodes ouais. qui existaient et ça va plus vite d'accord et tu Ensuite, as commencé tu... à partir de quel chapitre à coloriser euh, j'ai commencé à coloriser à partir du chapitre 1 mais j'ai eu de l'aide Jusqu'au chapitre à peu près euh, 8, je crois. Et ensuite, eh ben, ouais, j'ai fait, fait... Mais du coup, euh, Sophia, qui a fait les couleurs, elle m'a beaucoup aidé à, à définir l'ambiance de la série. Et ensuite, à un moment, j'ai fait euh, une sorte de changement d'ambiance parce que euh, ça devient un peu plus sombre. Du coup, euh, les couleurs se désaturent au fur et à mesure de, de la lecture. À la fin, euh, je, je peux montrer quelque chose. À la fin, euh, tout était euh, fin, les, les couleurs étaient, étaient grises. Les personnages avaient tous leurs couleurs de base, mais j'ai été allé dans un... un registre un peu plus gris, parce que je trouvais que ça, ça fitait plus à ce qui se passait. Enfin, je sais pas si je peux le ultra vite, mais. En fait, voilà comment je fais. J'ai les couleurs. Non, ah non, je peux pas, pas, le, pas le faire, c'est du spoil. Bon, attendez deux secondes. Je... Spoil non, nous, mais je pas... pas le faire. <rire> <rire> bon, je spoil. Je ah, spoil. C'est pas très grave. Si vous voulez pas être spoilé, ouais, regardez ouais. pas, parce que ça spoil. En fait, ah. ici, c'est les couleurs. Non, non, restez de... avec nous, restez avec nous, l'écoutez pas. <rire> Barrez vous C'est les couleurs de. de... <rire> <rire> c'est les mais couleurs non, que j'utilise. Ça... En gros, je, je les colorpique plus facilement, mais on peut voir ici que c'est beaucoup plus désaturé ah, que. Ça ne laisse euh, entrevoir. Oui, oh, merci pour le compliment. Je même ouais, fait des non mais oui, il faudrait que tu fasses un petit épisode de avec juste ça, pas le trait, juste ces petites touches de couleur. C'est génial, je trouve. Non, alors Enzo, ouais, si t'as peine, n'écoute pas Alix. Moi, j'ai fait des chapitres Alex, euh... un peu, peu simplifiés. Peu... Le... En... <rire> J'allais ouais, dire Alix, il faut voir ça. Pas 22h46, tu es l'éditeur de Webtoon Factory. Attends, surtout que tu viens déjà de t'ajouter à ta to-do d'adapter cœur collège en Webtoon. D'adapter quoi t'a mis une petite liste <rire> nickel. ouais, bateau de c'est facile à adapter au tonique. Elle s'est Franchement, niveau droit, niveau droit, on va pas s'emmerder. Facile. Non, mais ouais. c'est vrai que il les... y, y a des petits épisodes que t'as fait bonus déjà, euh, Enzo, qui ressemble un peu à ça. Il ouais, y, y a celui de bonbon euh, ah, yes, donc, je qui, vais qui raconte ça, un ça. peu euh, ce qui se passe avant, qui est, euh, qui est plutôt cool en termes de couleurs. J'ai bien aimé le faire. C'était bon, ça m'a fait galerie. C'était c'était rapide c'était sympa, j'ai appris des choses trop bien alors ton dessin on ne verra peut-être pas la couleur sur Luca ou sur ton ton personnage tu plus le prénom on verra pas sur Luca parce que j'ai voulu faire entre guillemets le style manga ah mon gars ouais ah oui je vais pas le faire en couleur et du coup, pour Béatrix et, et, et, et Bonbon, euh, je propose aux gens dans le chat de venir le voir sur les réseaux de Webtoon Factory, que ce soit sur le Instagram ou le ou le Twitter, du moins, s'il y a une petite place dans vos posts quotidiens pour justement montrer le travail qui est accompli oui, pendant oui, l'émission. Oui. On l'apprend et je vous propose d'aller de, de, suivre les réseaux et de voir le résultat final au plus vite lorsque ce sera terminé. passé au planning des sorties, à l'agenda des sorties, parce qu'on a pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. On commence avec toi, Alix. Donc, tu choisis de nous, de, de, de, de nous parler de saison de sang. Yes, exactement. Alors, c'est une BD dont je vous ai pas mal parlé, surtout dans l'agenda des sorties. Euh, mais là, ça y est. C'est vendredi que, que ça sort enfin. Et en plus, j'en ai récupéré un au bureau. Donc, je peux vous montrer que c'est vraiment une belle bête. Euh, ouais. Le truc est hyper lourd. Si j'étais muscleur, je me ferais des petites, euh, des petites sessions avec ça. Euh, bref, il est tard, je suis fatiguée. <rire> Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment magnifique. Euh, ça a vraiment ouais. un format un peu comics. Et mh, il y a des planches de fou. Je vous ai mis des, des images à l'écran. Mais il y a aussi des doubles pages comme ça qui sont spectaculaires. Ah, grave. Et vraiment, toute la BD est muette. Donc euh, j'ai l'impression de vous avoir fait le, le pitch euh, 20 000 fois. Mais regardez cette planche-là, elle est aussi super super belle. Et je feuillette, euh, je feuillette au pif pour vous montrer que tout tout l'album est dingue. Et donc c'est vraiment une une pépite. C'est hyper original. Euh, moi, j'avais jamais lu des, quelque chose comme ça. Une BD euh, muette. Euh, euh, pour enfin pour, ouais. qui n'est pas pour de la jeunesse avec un récit euh, qui fait que évoluer et qui et où petit à petit on découvre toute l'ampleur de ce que de ce que l'auteur a envie de raconter et c'est c'est vraiment voilà c'est de la SF euh, trop chouette quoi. donc foncez oh foncez vendredi en librairie je suis passé justement vous faire un coucou yes. dans, dans vos bureaux la semaine dernière et j'ai récupéré un exemplaire et je confirme tout ce que vient de dire Alix. C'est très très beau. Il y a même une dimension euh, poétique, une fois de plus. Oui. Et euh, allez au moins jeter un oeil en librairie, une fois de plus, pour euh, pour vous rendre compte euh, de ce que ça donne. Ça sort donc le 17 juin et ça s'appelle Saison de sang. C'est bien fait. ça. Tout Alors c'est le choix d'Alix. Comment, Sébastien J'ai dit juste, c'est magnifique. Ouais, c'est ouais, oui, absolument c'est il y a des, des vibes de Moebius qui se baladent là ouais. sur cette image euh, voilà. yes. bah, pareil hein, j'en j'en ai un à la maison là voilà. mais forcément je suis passé au bureau aussi yes. c'est marrant il y a des livres comme ça qui <rire> se retrouvent dans les sacs de toute la boîte je sais pas <rire> <de rire> c'est <C> <rire> la propagande <rire> ouais, non mais non en fait vraiment la couverture est très bien faite et l'intérieur quand ouvres, franchement ouais. Ouais, tout est fou hein. ouais. C'est très ouais, chaud. Mais je ne veux pas l'adapter en webtoon. Je précise direct. <rire> Allez, <rire> les 200, 200 pages, là, là, -toi. Pas, euh, 400 pages Alors, <rire> 400 plus pages, quoi. ingérable. Ingérable ouais. à adapter. En tout cas, c'est très costaud. Et donc, ça s'appelle Saison de 200 Saison et ça sort le 17 juin. La prochaine œuvre qui a été choisie, c'est... Euh, on va faire deux heureux. Ça va être... Arena du chef otaku et euh, donc on parle d'Arena le webtoon qui est adapté en manga et donc qui sort chez Vega Dupuis euh, lequel de vous deux veut nous en parler je sais pas si c'est un pitch c'est Eloi. Ah non, non, non c'est pas, pas, pas forcément quoi, un pitch. Euh... C'est nous parler de la sortie. <rire> comment se passe, comment s'est passé justement euh, la pas la traduction, mais le le travail d'adaptation, la conversion, euh, la, conversion ouais, la, la conversion en manga. Comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi et Loa qui a géré ça Est-ce que c'est plus du côté non. de Sébastien Est-ce que est-ce que c'est un peu des deux services qui s'y est collé Non, mais moi de toute euh... façon, j'interviens jamais dans l'édito. éditos. Hein. <rire> Oui, voilà, oui c'est ce que j'allais... J'étais même... en train de tourner une phrase de façon à pas être trop agressif. <rire> de façon très diplomate. Tiens, met dans des si situations... Tu... En... en fait, mais, mais euh, Sébastien... En fait, toi, Sébastien tu... sur, euh, sur le market Sébastien... et la communication vega. Mais bien du, sûr, coup, ouais. euh, du coup, c'est dans ce cas-là qui est un peu particulier. Alors, je dirais pas manga, Sébastien, je sais pas. Ça, ça me heurte un peu quand même de dire euh, manga, mais un manga? parce que c'est pas... Euh, baf. Pff... J'aurais tendance à dire que c'est pas un manga. Hein. Enfin, vraiment, enfin, ah moi bon je, le, je le vois pas comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu as conscience Le valideur. Non, c'est pas, pas vraiment un manga, non. Non, c'est un webtoon en format papier. Un bon c'est... C'est un, un manois, Vlash. Euh, oui. Non, parce qu'un manois, ça a une définition très précise. On n'en lit quasi pas en France et c'est vraiment pas exactement ça. Non, c'est vraiment le format Webtoon adapté papier. C'est un genre un peu hybride. Et en fait, euh, oui. bah, déjà, c'est tout en couleur, C'est en sens de lecture français et tu n'as vraiment, vraiment pas les codes du manga. Alors, je ne suis pas un spécialiste et dans ce et domaine. Mais... Le dernier point. Parce que, voilà. parce que sinon, tout euh, sur, sur, en couleur, il y a des mangas tout en couleur. Sans français, il y a des mangas qu euh, qui peuvent être publiés en sens français au Japon et il y a des mangas qu'on publie en France oui. en inversant les langues. Donc, euh, voilà Mais par contre, il n'y a pas les codes, effectivement. Voilà. Non, non, oui, c'est du webtoon ouais, que... copié euh, en, en papier. Il y a thomas moi, moi, dans, je, dans je, le chat qui demande c'est quoi un manga finalement au final, c'est quoi les, les cahiers des charges alors, pour les sais. valider avec validation manga To be manga ou not to be manga, quoi. <rire> ah, c'est ma participation. Couper, euh, ça voudrait le <rire> coup faire une émission avec euh, Sébastien et Stéphane sur le sujet, je pense. Et ouais. bien voilà. Mais ce qui détermine, c'est la dilatation temporelle, en fait. C'est la ah, capacité... Ah bah vas -y, vas -y, parle, Je non, mais c'est spécifiquement vraiment le, le, le, la grosse spécificité, en tout cas le gros apport qu'a eu le manga dans le monde, dans la grammaire de la bande dessinée, même si ensuite ça a pu être repris ailleurs, c'est la dilatation temporelle, c'est cette capacité, grosso modo, c'est le, c'est le, le, moment où dans Olivier Tom, il y a, comment, Olivier Aton qui va taper dans le ballon, et là, hop, on a neuf cases de tous les potes autour, et le gymnaste, et, et le, et le, le public, et, euh, et l'entraîneur, et la Petite amie et le présentateur et la, la mère chez elle devant la télé qui sont tous ah oh, oh, mon dieu, c'est pas possible. Et les trucs comme ça, voilà. C'est cette capacité vraiment à détendre le temps, à prendre neuf pages pour parler d'une seconde et potentiellement ensuite passer euh, euh, derrière euh, comment trois semaines en deux cases. Mmh. C'est d'accord, très principalement ça. Et après, il y a d'autres choses, mais, euh, mais c'est vraiment la caractéristique principale. Parce dans dans l'anime One chose, Piece, il euh... l'applique un peu trop. Quoi. Pardon, vas-y. Oh. <rire> <Allez, rire> Alex, Alex, Alex, non, Non, Alex, pas toi. Pas après tout ce que tu as Alex. fait. <rire> 22h55, <rire> elle met le feu à Dupuis Direct. <rire> non, mais elle a, dit, elle a dit les termes. Elle a dit les termes. Ah, <rire> incroyable. Non, il faut respecter One Piece, les gars. Je ne suis pas d'accord ah oui, avec bien ça. Bien je ne peux, me... peux pas te dire ça, Alex. <rire> <rire> toi, je te passe la parole. <rire> oui, je, je disais, la pour euh, la diffusion la... du manga, c'est euh, ultra débattable ce que tu dis, Sébastien, parce qu'il y a des mangas qui, euh, qui du coup, vont euh, avoir un rythme normal, des BD qui vont avoir un rythme euh, anormal. En fait, c est, c est, c est, je pense pas qu'on puisse parler juste de dilatation temporelle. En fait, ce qui fait que euh, les mangas prennent autant de temps, c'est juste le. Bah, je, te vois, je te vois secouer la tête. <rire> c'est comment ça s'appelle ah, je... En gros, c'est le, le format euh, hebdomadaire, c'est le format feuilleton. C'est peut-être les conditions qui créent euh, cette dilatation, mais euh... ah ouais bon, on peut l'avoir dans d'autres. Euh dans d'autres formats. Enfin, enfin, Spirou, dans Spirou, dans Spirou on est, ah, oh, Madère, tu sais, on est en avaladère, on a aussi avec. Hein. Voilà, Éloi voilà, un très bon argument, effectivement. Mais moi, je pense ouais, que, que ce que vous bon voulez dire, Sébastien, pour, pour vous mettre un peu d'accord, Sébastien, euh, parler plus d'apport, euh, de ce qu'a apporté le manga dans le monde de la BD en général. C'est que c'était euh, peut-être euh, ce, ce, ce truc de dilatation temporelle qui a, qui a amené le manga, en fait. C'est bien ça, Sébastien Et puis, c'est ça, ça, et puis surtout, et c'est utilisé du coup hyper couramment. Après, bon, je peux développer. Il y a d'autres choses. Il y a le fait que très globalement, encore une fois, on peut trouver plein de contre-exemples, mais globalement, la caméra est plutôt posée, euh, comment, sur un axe horizontal dans la bande dessinée franco-belge majoritairement, alors que dans la dans le manga, c'est hyper rare au contraire, et on va avoir des angles de caméra très variés parce qu'on a dans le dans le manga, on a un cadrage qui est très cinématographique, très dynamique. Qu'on peut retrouver dans la BD, qu'on peut retrouver dans le comics, mais qui est absolument omniprésente ouais, oui. dans le manga. Et quand je dis dans le manga, c'est le manga mainstream. Bien sûr que quand on va voir du Taniguchi, on est sur un truc qui est plus proche de la BD franco-belge, ouais. mais comme par hasard, Taniguchi, c'est un des seuls mangaka que les lecteurs de, de, de BD qui ne veulent pas lire de manga sont prêts à lire. Donc, ouais, euh, ouais, donc voilà. Aussi parce qu'on leur a édité dans un format qui leur correspond mieux. Ouais, mais mais même tu ouais, vois parce que même les rééditions qui sont faites en qui sont qui se font ensuite en sens japonais ou quoi que ce soit, c'est vraiment le trait et le rythme qui font qu'à Taniguchi ça va parler à un lecteur tu vois de je sais pas de Largo winch et c'est ça aussi qui fait que il y a tout un lectorat du manga qui ne va pas lire de Taniguchi parce qu'il va trouver ça euh, trop plan plan entre guillemets tu vois ouais. après d bon, après ouais. j'y vais à la serpe hein, on peut resserrer ouais. on peut bah, que, je que crois je vraiment que de... c'est une... Vas-y, pardon. Non, vas-y, Alex, vas Alex. Non, j'allais juste dire qu'on allait vraiment en faire une émission dédiée parce que dans le chat, il y a plein de gens qui ont envie de te contredire, Sébastien. Ah, ouais. Donc, ah. ça va être très intéressant, ça. Et je non, pense qu'on va je en, pense qu on pense en, en parler dans, sujet, hein. dans, la, dans la dernière émission euh, si euh, Stéphane euh, vient et si tu es là, on va pouvoir en débattre peut-être dans la dernière émission, on en reparlera entre temps, mais euh, ouais, y a, y, je pense qu'on a un vrai sujet, on a essayé de définir ou euh, de, de casser certaines barrières qui existent lorsqu'on parle vraiment du style manga, je pense qu'il y a un vrai sujet il n'y a qu'à voir comme le, le dit Alix, le, le, le débat que ça suscite maintenant et je pense ouais. qu'on a un vrai sujet à développer la prochaine la oeuvre prochaine dont on va parler et si je vous dis on n'a rien pas dit, dit sur Arena. Sur ouais. Arena, oui. Allez, oui. let's go. Alors Allez, go. Marlon, la du coup, du coup, excusez-moi ouais, parce que le la débat date, est passionnant et Arena, on en a déjà beaucoup parlé, mais euh, Arena sort le 8 juillet à, ouais. à ouais. de Japan Expo et je vous invite vivement à venir rencontrer le chef. On peut bien évidemment malheureusement pas faire venir la dessinatrice euh, d'Indonésie. Clarity pourra pas être avec nous de temps qu'elle est à fond dans la saison 2. Donc, euh, mais on aura le chef avec nous et les, les premiers tomes, le premier tome disponible. Donc euh, voilà Alors, ça, ça regroupe les onze premiers chapitres ouais, ouais, ouais. 11 premiers chapitres du Webtoon qu'on a complètement remis en page avec des illustrations euh, entre chaque chapitre qu'on a fait spécialement pour le livre, un cahier bonus. Euh, franchement euh, je voilà je, je vois plus grand chose sur ce tome tellement euh, tellement Arena m'accompagne euh, depuis six mois mais je crois que je suis assez content quand même. Je crois que je suis content ouais. A priori voilà. à priori on ça a... va être un beau livre. J'ai j'ai j'ai vu l'osalie de, de la couverture euh, la semaine dernière euh, franchement ça va être ça risque d'être un très beau livre. Donc tout en couleur, on l'a dit euh, qui sort à 15 euros si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, on est en est format ça. 15 21 et il y a 220 though pages, je crois Exactement. bien. Donc ça va être cool. Et sur Japan Expo, il va y avoir plein de goodies aussi. Euh, donc voilà, on en reparlera lors de la spéciale Japan, mais puisqu'on parle d'Arena, parlons-en vite fait. Il y aura quand même quelques goodies. Il y aura entre autres un éventail recto verso euh, Arena Manchuria Opium Squad. Il y aura un photocall. Euh, voilà, il y aura un pan de mur du stand où vous pourrez vous prendre en photo avec euh, Gabriel et les autres. Il y aura donc je disais, le, le chef qui sera dispo en dédicace, qui fera aussi une conférence. Euh, il y aura euh, des accessibles enfin bref, il va y avoir plein de trucs, venez à Japan Expo si vous aimez Arena ou si vous voulez le découvrir, si vous aimez le chef ou si vous aimez tout le reste de Vega Dupuis, de toute façon. Ouais, et aussi, il faut souligner que, euh... que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de Japan Expo et euh, il faut, je pense qu'il faut s'y rendre parce que c'est toujours cool une Japan Expo et c'est aussi votre première à Vega Dupuis ouais. et à Webtoon Factory pour Webtoon. le coup. Et, et, Webtoon. et, et, Webtoon. Ouais, et Webtoon Factory, ouais, donc on, est, euh, euh... on se donne, rend... donne rendez-vous bah, le 15 dire, juillet, euh... c'est bien ça Ouais, c'est ça puis j'allais dire Seb, je crois que tu auras une émission spéciale Japan du coup, c'est ça Ouais. Il y aura une spéciale et... Japan où on parlera où on expliquera effectivement tout ce qu'il y aura parce qu'il y aura quand même 5 euh, auteurs de, de webtoon en tout qui seront là quand même. Là, ouais, qui seront là. Exactement, voilà, ouais ouais, ouais, on a un auteur du beau monde là, on a... incroyable. <rire> Attends studio de euh... venir là. Enzo viens. viens un Oscar, le couvre d'or. On le couvre d'or. <rire> Il faut que tu sois là, Enzo. D'ailleurs, tu m'as, tu m'as pas dit si tu venais ouais. Tu m'as bah, dit. Pas. Tu m'as pas dit. Ça ah, mais Elo, ah, bah il est voilà, voilà, en bah live. Voilà. On bah ouais, va bien. Il y, y a trucs... hein. <rire> <rire> ouais, exact... Merci. Merci, merci Thierry Merci. Voilà. Mais écoute, euh, non mais il y aura, il y aura du beau monde, Seb, mais je te laisserai en parler euh, lors de ta... de ton émission. <rire> ouais. Alors la dernière œuvre qui va vous donner un rendez-vous ce soir, on en a parlé en début d'émission, c'est Tesla Note. Et non, Tesla noté, n'est-ce pas euh, Mais on donc, est bientôt euh... sur une bonne note là. Voilà. Wow. <rire> oh, <Alex. rire> Retrouvez Alix tous les lundis à 22h pour rire et <Ré -Ré> chanton. <rire> uh, yes. <rire> enfin oh, bah bon, donc on parle de Tesla Note. La date de sortie est le que je cherche. Dans ma moment, et là. voilà. Le 1er juillet, voilà. Le 1er juillet, c'est disponible partout. Euh, c'est en 10 tomes. Je dis pas de non, en 7 tomes. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, ah. En 7 tomes, je, je confondais avec le bateau de TZ. Je vous ai dit, poisson rouge, je fais le tour oui. de mon bocal, j'oublie plein de trucs en passant. Mais c'est bien en 7 tomes et euh, vous allez voir, c'est super bien euh, dessiné. Moi, j'ai kiffé le premier tome. Et il est temps et une fois de plus que je lise le deuxième. Mais en tout cas, allez découvrir Tesla Note. <rire> On a tel... Vous me donnez tellement de travail, de choses à lire que je, je, suis, je suis couvert de pages et j'ai pas forcément de, le temps de, de lire autre chose que vous me proposez. Ah bah voilà. Mais en tout cas, pendant les vacances, je vais pouvoir profiter pleinement de toutes les lectures que vous avez proposées euh, durant cette saison, notamment Peleliu euh, que je m'impatiente de lire. Euh, comment ça s'appelle euh, L'espoir malgré tout, aussi, que j'ai ouais. très envie de lire. Et bah oui, et du webtoon aussi qu'il faut que qu'il faut que je dévore, mais malheureusement j'ai pas le temps. En tout cas, Tesla non. Oh bah non, mais d'accord. Voilà, de... donc ça balance, ça balance. <rire> les, des collègues et moi le webtoon, je me brosse quoi. Non mais Enzo t'entends ouais, pas Mais bon, non. Mais non. Je peux je t'en dire quelques-uns. Oui. Par exemple, Distress. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Barouf, j'ai pas encore pris le temps de le lire, etc. Ah Il y a pas mal de webtoons aussi qu'il faut que je lise. D'accord. C'est bien, ok. Oh, ça, ça va, va deux secondes les, crise rentrée, de euh, non, oh, où, les crises de jalousie. Non mais on est où là Les crises de jalousie, ça sûr, va deux secondes, c'est la plus même plus maison. Plus hein. plus... <rire> <rire> en tout cas, Tesla note, ça sort le 1er juillet. Donc à vos librairies, faites-vous plaisir. Et euh, voilà. Euh, C'est la fin de l'émission. On peut peut-être annoncer l'émission de la semaine prochaine. Euh, ouais. Justement, on va faire un Gartic fun entre avec des auteurs exact. de Webtoon, l'auteur de Barouf, et on Exactement. va parler pour le coup en même temps de Barouf. C'est bien ça, loi. Exactement. On aura pour ouvrir l'émission euh, les auteurs de, de Barouf. Qui, yeah. sont, qui sont deux et qui font tout à quatre mains, donc euh, on pourra les interroger un peu là-dessus comment ils se répartissent le boulot. On aura également Émile euh, Émile Ran, euh, l'auteur de enfin le dessinateur de Lost Heroes Quest, euh, yeah. et ensuite quelques auteurs de la Webtoon Factory qui nous rejoindront pour un Je J'ai pas encore la liste exacte, mais on devrait être une petite dizaine. Je pense peut-être que Vlash euh, pourra être parmi nous. Euh, yes. et, et euh, voilà Vlash, je si je pouvez pas donner sa réponse en live <rire> <rire> bah, moi je veux bien venir euh... ah c'est -ce noté -ce que... on t'a tous entendu Vlash tu viens c'est ouais. trop chouette t'es le bienvenu bien sûr il faut que tu viennes on va, on va bien rigoler il y a une question que je me posais est-ce que, suis... est que moi je dois dessiner ou pas du tout ah bah oui <rire> bah ouais bah évidemment, je tout, dit, ça, tu, hein. peux, tu peux le faire à la souris, c'est tranquille, gars. En fait, moins moi, t'es bon plus c'est drôle. Donc ça va être très drôle. Non, mais moi, <rire> normalement <rire> normalement, <rire> tiers, Donc, ben, on est deux, peu on peu on les deux de... Non mais on est les deux éléments comiques de la soirée, vu qui j'en si Let's go, ah, c'est un, un dîner de con et c'est nous, c'est ça Exactement, mais c'est moi qui ça va. Bah en tout cas, c'est... <rire> en tout cas, c'est lundi prochain. On se donne rendez-vous pour, euh, pour euh, Culture Bulle, Donc, où on va parler notamment de Barouf et on va faire un Gartic Fun. Et je vais pouvoir vous rendre aveug, vous aveuglé euh, de mon talent. C'était très cool. Euh, on va peut-être partir sur un raid. J'ai pas vu si on avait préparé un raid, si Doug avait préparé un raid. Si, Il y a si, bel si. bien euh, un raid. Je vais le dire, je vais le dire. Alors, on part, on part en raid tout de suite euh, sur Ultia. Euh, c'est la dernière fois qu'on a dans Culture Bulle Alix qu'on va remercier euh, pour toutes ses contributions et pour euh, et pour euh, sa bonne humeur euh, à l'antenne. Donc, merci <rire> à toi. Et c'est super blague. J'aimerais voilà, souligner. <rire> <rire> Exactement. Donc, merci à toi, Alix. Euh, merci pour tout. Puis, on se dit à très bientôt. Vous restez ouais. connectés, vous autres. Merci à vous. Le chat, vous restez connectés et on vous en en raid et on se voit lundi prochain à 21h pour un culture bull spécial Webtoon Factory. à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. À lundi, merci à tous. Merci Bye à lundi, au revoir. Oui, Salut. Salut. Oui, au oui, Bye. Merci.